Enfin, culture bulle. Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 3 mai. C'est culture bulle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, place à une émission Vega Dupuis. On va parler de manga. Euh, ce qui n'est pas pour me déplaire, en vérité. J'espère que vous êtes déjà bien présents dans le chat et que vous êtes bien installés. On déroge pas. À la règle, on déroge pas euh, à nos habitudes. Notez votre début de semaine, notez votre début de semaine, une note sur 10 s'il vous plaît. Savoir si ça démarre plutôt bien et euh, aussi savoir si à la fin de l'émission, vous êtes beaucoup mieux. Oh, et Surtout, le petit point à souligner, c'est que ça brise la glace entre nous en ce début d'émission. Et ça me permet de voir si euh, le chat est bien réveillé. Il y a pas mal de monde qui arrive. Il y a Spaz qui a mis moins 5, il doit être dans le pôle Nord. Osanago Sama qui dit 10. Monsieur Graou qui dit 9 sur 10. Eugi Kouizobur qui met 1. Et Shikamaru qui met 9 sur 10. Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec nous, euh, je vais vous donner le programme sans plus attendre, je vais vous donner le programme de la soirée. Euh, on, on va commencer par les news comme d'habitude euh, pour être au courant des dernières dingueries, des dernières foleries comme on dit chez moi. Ensuite on va parler du CNN Primal god in ancient Time, mon anglais est dégueulasse mais ça on s'en fout on poursuivra avec notre invité, une petite interview et un petit débat avec notre invité que je vais vous présenter dans, dans quelques instants. On poursuivra encore avec un shojo cette fois qui s'appelle Mimizuku qui sort cette semaine également. Et enfin l'agenda des sorties. Restez bien connectés pendant toute l'émission, il y aura deux concours et donc deux mangas à gagner pour... Euh des heureux élus ce soir. Sans plus attendre, le programme est chargé, mais je ne peux pas l'assumer tout seul, donc sans plus attendre, on va accueillir notre équipe de choc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, salut, oh. salut. Alors, euh, je présente Sébastien qu'on ne présente plus d'abord Ici si on n'est pas très galant, tu remarqueras directement ce souvent. excuse-moi euh... L'égalité, l'égalité, d'inquiète. Ouais. <rire> on enchaîne avec Sébastien qu'on ne présente plus Qui est, qui est l'homme de la semaine pour moi, mon cœur Il sait pourquoi, un peu. il sait pourquoi, c'est un truc et... <rire> C'est un, un, un petit truc, voilà So à Sébastien, notre expert en manga Qui est représentante chez Vega Dupuis Qui a la com chez Vega Dupuis euh, Tu vas bien ça va très bien et toi Comment tu notes ta semaine Ton début de semaine plutôt ah, écoute, euh, En vrai, je le note, euh, je lui mets bien un bon, ouais, un bon neuf hein, parce que euh, ah. hier, euh, petit repas de l'Aïd, très cool, j'ai bien mangé, ça m'a bien mis. Je suis très bonne humeur. <rire> ah, tu m'étonnes <rire> Et bien sûr, on a la géniale euh, mademoiselle Soso avec nous ce soir. Ça fait longtemps, longtemps que je voulais t'inviter, et tu es là. Ah, donc nous sommes heureux. Bonsoir Soso. <rire> bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir Sébastien. J'espère que vous allez bien. <rire> yes. En fait, Alors comment tu nous as en à tous les amis musulmans et Merci. Passé un, un bon Aïd. Euh, bah, écoutez, écoutez ouais. moi, la semaine. Euh, si je dois lui donner une note, <rire> euh, attendez. En début euh, de semaine, en... ça veut dire euh, hier et aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Euh, écoutez, on va lui mettre un 7. Bah, C'est déjà pas, pas mal fait. Ouais, en vrai, Alors, je suis sympa. L'objectif, c'est encore une fois qu'à la à la fin de l'émission, on soit tous à 10 sur 10. Moi, personne ne me demande, tout le monde s'en fout un peu de mon début de semaine, mais je mettrai un 9. Ça c'est si pour ça, que vous le sachiez ça comme ça on passe <rire> <rire> <rire> <rire> Je mettrai un, je mettrai un petit 9, un petit 9 pour les mêmes raisons que Sébastien. laïd ça a oh. bien commencé, j'ai vu euh, j'ai vu de la famille que j'avais pas vu depuis longtemps, donc ça fait toujours plaisir et ça recharge les, ça recharge les, les batteries pour enchaîner justement euh, Culture Bull et nos autres activités de la semaine. On commence l'émission comme je l'ai dit tout à l'heure avec des news. Alors je me suis fait plaisir pour les news de la semaine. On a pas mal de news. Euh, on a deux news euh, qui vont parler de cinéma. On va commencer avec la moins bien des deux. On va, on va vous parler du film Avatar 2 dont la date de sortie a été annoncée. Ouais. Alors le pro. Et sorti. Je sais que ça te fait plaisir, Sébastien. Le premier volet est sorti en 2009. Euh, il a rencontré quoi que Sébastien en pense un, un, un énorme succès. Moi, je suis allé le voir trois fois, deux fois, deux fois. Je suis allé le voir. Donc, j'ai quand même aimé pas le film. Type. Comment Bah, il aime tout. Attends, bah, ouvre le débat après. Laisse-moi dérouler. Donc on est quand même on est quand même euh, 2009, ça fait 13 ans après euh, après le après la sortie du premier et la question que je me posais en voyant justement ces annonces et les leaks qui y a eu aussi qu'on peut pas vous montrer ce soir mais que vous pouvez trouver facilement sur internet, est-ce qu'il est pas trop tard pour Avatar Voilà, <rire> bon, que que ah, alors OK, euh, voilà, que je vous commence en déjà à en fait. Mais non mais je crache mon venin non mais je peux comprendre qu'on aime bien. C'est juste que je vois pas l'intérêt d'Avatar vu que c'est la même histoire que Pocahontas et comme j'ai pas aimé Pocahontas, bah j'aime pas Avatar. Voilà. Mais euh, yes. moi je trouve que c'est un film colonialiste euh, Comment en... enfin bon il a plein de problèmes voilà. On est pas ah, sur est un film politique donc euh, j'ai calmé mais euh, mais voilà, du coup j'ai pas aimé après visuellement il est très chouette mais je le trouve super creux et, euh, et j'aurais préféré que euh, j'aurais préféré en fait qu'il y ait un scénar en fait, un ouais. vrai On a, c'est assez divisé dans le chat. On a Espaciero qui dit mieux. Parfois on dit mieux vaut tard que jamais et parfois on dit vaut mieux jamais. Ça c'est très dur pour Avatar. On a, on a un autre, une autre personne. J'ai vu passer parler bien d'Avatar. D'Avatar, excusez-moi. Moi, euh, moi, ah. moi j'ai quand même aimé et c'était surtout le, le défi technique à l'époque qui m'a qui m'a mmh. fait rêver à l'époque. Euh, ouais. D'où ma question, est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui, vu qu'apparemment, ça n'amène aucune innovation aujourd'hui. Est-ce euh, que le public va être encore au rendez-vous Qu'est-ce que tu en penses, ce soir euh, Moi, personnellement, à l'époque, j'avais beaucoup aimé, j'étais allé le voir en plus en en 3D, c'est ça <rire> Ouais, en 3D à l'époque avec les lunettes. Et euh, j'étais subjuguée euh, visuellement. Après, euh, James Cameron, il a toujours fait euh, pour moi des, des bons films. Après, c'est un bon ah, film ouais. en soi. Regardez, euh, est, on n'est pas sur le film d'auteur, hein, mais euh, après, euh, je trouvais quand même que le message était était plutôt cool euh, en mode euh, dégager notre planète, euh, du coup, l'écolo. Euh, ouais. Et qu'il y en a un qui, justement, euh, se... Euh, se bah, deviennent comme eux plutôt que les eux deviennent comme euh, comme les humains et j'avais trouvé que ça renversait un peu le truc l'histoire était simple mais en même temps euh, je l'ai bien aimé il y avait un côté très euh, très écolo euh, très proche de la nature j'avais bien aimé euh, toute la, tout le délire des il y avait Michel Rodriguez oui <rire> <rire> non, après, c'est vrai qu'il y avait non, euh, bah non, le fameux stéréotype du soldat pas <rire> content. Euh, je déteste tout le monde, je suis américain. Mais, non, non, milieu, mais euh, bon, ça marche quand même. Ça marche quand même. Mais euh, moi, j'avais bien aimé. Mais après, je trouve après, que, que bah, moi, j'attends le deux en soi. Euh, je pense que ça peut soit ça va être un flop, soit en fait, on l'a tellement attendu que du coup. Euh... <rire> on s'attend à rien, donc on peut que peut-être être, euh, être content. <rire> C'est ce que je me dis. Peut-être qu'ils vont creuser un peu plus l'histoire. Peut-être qu'il y aura un, un autre délire à côté. J'en sais rien. Je sais pas ce qu Peut-être que, peut que ça va faire comme le dernier Matrix qu'ils ont sorti, qui était. Euh... Euh, tu sais que j'ai toujours pas vu. J'ai trop peur. J'ai trop, trop peur. Je, je, euh, pas, je pas. Moi, je l'ai vu. Je me dis. Ah, me euh, Heureusement que je pas vu au ciné. Ah. Non, mais bah en vrai. En vrai, je pense que y a, vous n'avez rien à craindre. Hein, je pense que le film il va être magnifique. Parce que des, des images qu'on voit déjà de tournage ou quoi que ce soit, a priori, le film va être juste somptueux. Donc, va faire parler de lui. Et ne euh, vous inquiétez pas, la machine marketing va fonctionner à blinde. Et bien sûr, ouais. on va voir que ça partout. Le film, il va être à l'affiche dans tous les sens. Ils vont déjà ressortir le 1. Parce que comme tu le disais, effectivement, le film, il, le premier, il est sorti il y a longtemps. Donc, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Parce que toi, Soso, -so, quand tu l'as vu, t'étais étais ado, c'est ça, genre Tu étais peut-être même plus jeune euh, que ça euh... Ah non, tu sais que je ne suis pas si, si jeune que ça maintenant. Hein. Tu sais, je, je vais avoir 31 ans. Donc, quand il est sorti, ah j'étais fin à Là, j'étais fin à et Et bah, tu vois, mais du coup, il y, y a des ados, en fait. tu vois Il y a des gens de, parmi tes viewers, tu vois, qui vont aller le voir au ciné pour la première fois, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, qui vont ah, aller le du... voir avant d'aller voir le 2. Non, moi, je pense qu'il va cartonner. Il hein. y a peu de chances qu'il ne marche pas. Oui, je n'ai pas, pas vu si techniquement... Il a été, euh, si 1 avait vieilli techniquement, je l'ai pas vu depuis très longtemps en fait. Euh, si tu revu. Oeil, oui. oui. Clairement, euh, Il a très très bien vieilli. Ouais. Est-ce que c'est pas, pas un signe aussi qu'il était en avance, il était extrêmement en avance sur son temps Oui. Ouais. Oui, ils avaient mis le le, le, le cachet, ils avaient mis le pâté, hein. Clairement, niveau effet, euh, c'est pour ça qu'il vieillit aussi bien. Bah, bon quand tu regardes certains Matrix, moi, je, je me refais les Matrix une fois par an, euh, ça vieillit bien aussi. Après, il y avait des, il y, a, il y a, je pense que des fois, il y a des performances techniques qui vieillissent bien quand tu pars pas ouais. dans trop de 3D ou de trucs comme ça qui peuvent très mal vieillir. Il y a certaines performances bah. techniques qui finalement rendent très très bien. Donc, euh. Bah, regarde ouais, Jurassic Park. Hein. Jurassic Park, le tout premier, c'est 91 mmh. ou 93, mmh. je ne sais plus. Le film, il n'a absolument pas vieilli. Hein. C'est les costumes ouais, et les coupes de cheveux, ouais. à la limite, qu'on vieillit. Au final, c'est autre chose parce que dans Jurassic Park, le premier, on voit très peu de dinosaures. En vérité. Ouais, ouais, en termes ah. du temps à l'écran. En termes de temps à l'écran. Oui. En fait, en plus, des. Bouh. Bouh. Ouais, ils sont pas loin. Ils arrivent. Ils arrivent. Ah, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. La scène la scène de poursuite du T-Rex dans la nuit, euh, tu as ouais. la scène euh, comment de, as la scène des diplodocus, tu euh, quand ils sont dans la ouais, dans envie. la plaine et qu'il y a tous les qu'il a tous les euh, les triceratops, et machin. Non non, franchement, on les voit. Par contre, là où ils sont malins, c'est qu'effectivement dans Jurassic Park, on fait du mélange d'animatronics et d'images de synthèse, ce qui fait ouais. qu'il y a du mélange d'espèces spéciaux numériques et d'espèces spéciaux euh, normes euh, comment euh, classique, enfin physique, et c'est ça qui ouais. fait que ça marche bien et c'est pour ça aussi que, par exemple, les Star Wars, les vieux Star Wars vieillissent mieux que la prélogie, ouais. parce que la prélogie, c'est du full numérique, et que du coup, ça, ça passe mal. Je pense que, indépendamment des qualités qu'on peut penser des épisodes 7, 8, 9, je pense qu'ils vont mieux vieillir, tu vois, euh, en termes de rendu à l'image, parce que justement, les 7, 8, 9, ils ont su refaire ce, ce mélange, faire de l'image de synthèse, mais pas que ça. Ouais. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le... N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous attendez Avatar. Soso, toi j'ai compris que tu l'attendais euh, Seb un peu moins, mais je suis persuadé qu'en qu voyant euh, euh, le move commercial que tu vas te manger de plein fouet en décembre, oui. bah, tu vas aller le voir comme tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous attendez Avatar 2, donc qui sortira j'avais la date tout de suite que j'ai déjà oublié le 14 décembre 2022 et on va pouvoir passer à notre prochaine news qui est encore du cinéma. On est à la veille de la sortie de Doctor Strange 2 on était obligé d'en parler sachant que je suis un gros gros fan du MCU, ça sort demain, euh, ce sera day one pour moi, j'y vais être demain soir, normalement j'ai déjà pris mon billet depuis un bon petit deux semaines. Euh, c'est le deuxième projet, c'est le onzième projet du MCU en deux ans qu'on se mange, Black Widow, Eternals, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Okai, Shang-Chi, What If, Spider-Man, No Way Home, Moon Knight et enfin Doctor Strange. Vous allez voir où je veux en venir. Hum, on commence, cela dit, à ressortir une certaine lassitude autour de ces projets. Est-ce qu'on est à un tournant avec Doctor Strange Est-ce que si le film déçoit, il y a eu beaucoup de déçus déjà sur Spider-Man, est-ce que si le film déçoit, ça peut être un tournant pour le MCU, la phase 4 du MCU Qu'est-ce que tu en penses, Soso -So Attends, attends, attends. Déçu par euh, Spider-Man Moi oui. <rire> bah ben ouais, on a, a eu on <rire> a eu. Quoi y en a eu. moi j'ai été déçu. Attends, je te parle pas du je te parle pas du je te parle pas de, de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield, c'est cool, il y a pas de problème. Là, il y a ouais. pas de problème. Mais euh, c'est un bon divertissement, c'est pas un bon film. T'es sérieux Je suis ultra sérieux. Ah ouais? Je suis un peu d'accord avec lui. Pas complètement, mais un petit peu. Il, il est voit. un peu facile et il y a des gros problèmes. Il est problèmes très concernés. service. On va pas mentir, ouais, il est très tel service. service. Euh, mais par contre moi je me suis vraiment enfin euh, j'ai vraiment passé un très bon moment après oui c'est ouais, un peu la nostalgie pareil. aussi dans cette histoire mais après l'histoire en soi le jeu d'acteur de, de, de tom holland euh, les plots twist dedans euh, tante mais il euh, y a eu plein de choses que, que j'ai kiffé le retour de d'anciens euh, d'anciens méchants moi moi j'ai mmh. lâché ma petite larguinée euh, j'ai quand même passé un très bon moment étant fan de, de Spider-Man, c'est mon héros préféré à euh, marvel après, pour même? ce qui est de de, de Doctor Strange, euh, je pense sincèrement que c'est un des héros... Euh, je déteste ce terme, hein, euh, mm. mais euh, je vais l'utiliser... Euh, je trouve que le docteur Swan est de tous côtés, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur ce, ce personnage absolument incroyable. Je trouve qu'il est je beaucoup trop fort, beaucoup trop chaud, beaucoup trop intéressant. Et euh, du coup, moi j'attends euh, vraiment euh, celui-là parce que bah, à la fin de, de No Way Home, il euh, y avait justement ce petit... Euh, Alors. Ce petit, euh, ce petit teaser qu'on avait sur, ouais. sur, sur ce film et du coup je l'attends vraiment parce que moi le, le premier docteur Strange je l'avais grave kiffé parce que je je ne ouais. lis pas du tout les comics donc euh, je, je ne regarde que les films et euh, quand j'avais découvert Doctor Strange donc je ne connaissais pas de base euh, je te mais putain, mais c'est génial J'ai trouvé l'univers très complexe. Euh, toute l'histoire vraiment très recherchée. J'ai trouvé ça très, très cool. On est sur un, un, un héros qui n'est pas forcément jeune, beau, euh, tout le tralala. On est vraiment sur un... Un mec qui, qui revient de loin et euh, bon, il a quand même un sacré charisme. Mais euh, moi, je trouve que ça peut être vachement cool. Après, euh, c'est vrai que les derniers Marvel qu'on a eu ces derniers temps, en soi, il y avait No Way Home qui m'a vraiment euh, subjugué. Mais euh, sinon, euh, je suis un peu fatigué de, de tous les Marvel qui sont sortis. Euh, D'où ma question. D'où euh, voilà. ma question, c'est vraiment, on est vraiment dans un, dans un matraquage aujourd'hui, et j'ai un oui. peu peur que l'erreur que Disney avait, avait commis avec Star Wars, justement, se, se, se répète. À un moment, ils avaient sorti solo, et solo mmh. n'avait pas pris du tout, et ils ont fait ouais, mais... machine arrière un peu, tu vois. Ouais, mais il y temps eu temps il a eu un, euh, euh, Rod... Attends, c'était quoi, Rodone? Oh, ro... Rodone, ouais Rodone. Ouais. Rodone était très bien, mais. Euh, Incroyable. Hein, <rire> bah euh, oui, non, après mais, quand euh... on sort beaucoup trop, euh, voilà, c'est compliqué. Mais vas-y, ça. Me... Excuse-moi. Non, non, non, je t'en prie, non, mais je pense que je pense que c'est différent déjà parce que euh, parce qu'il faut quand même bien faire la différence. La, la différence fondamentale qu'il y a déjà entre le MCU et les films de Star Wars, c'est que le MCU il crée un truc à partir de des comics, mais il crée du, du enfin il crée du matos original tout en s'inspirant du comics, mais sans ayant sans, sans ayant aucun canon à respecter. Alors que sur Star Wars, il y avait tout l'univers étendu des romans et des comics, mais euh, mais il y avait le canon qu'il fallait respecter, il y a des trucs qui ne faisaient pas partie de la timeline officielle entre guillemets qu'ils pouvaient pas utiliser. Là sur le sur le MCU, ils ont pas cette euh, ils ont pas cette contrainte. Euh, et en plus de ça, il y a quand même pas mal de choses qui qui font que ça devrait très bien marcher. D'abord Benedict Cumberbatch, ça reste un acteur qui est encore très populaire. Euh, Doctor Strange, certes les les gens qui ont découvert le héros comme toi, Soso euh, au cinéma euh, le, le connaissent assez peu et peuvent, peuvent l'avoir aimé, mais il a du coup une base à côté. Il a aussi une base de de fans très solide parce que c'est un personnage qui n'est pas du tout sous côté dans l'univers du, du comics. Il est hyper mm -hmm. important et il a énormément de fans. En plus de ça, comme le dit... Alors, attends, qui c'est qui disait ça dans le chat C'est Xentos qui disait que c'est Sam Raimi à la réalisation. Donc, Sam Raimi, pour rappel, c'est le réalisateur des Evil Dead et c'est le réalisateur de la première trilogie des Spider-Man. Ah, oui, oui. Donc, euh, ouais. c'est des films qui étaient très ah, inventés ouais. en termes de, de donc, euh, oh bah, va... non, je pense que le film va être intéressant. Et puis, euh, et puis de toute façon, à nouveau, là, on va avoir... Enfin, euh, il n'y a pas un seul film de, euh, gros, de gros héros. Shang-Chi, tu vois, ou les trucs comme ça, c'est différent. Mais il n'y a pas un là seul gros héros Marvel. Non, mais le film est bien. Mais le héros, pour le coup, est vraiment pas été poussé, c'est différent comme film, mmh. etc. Mais tous les gros films, que ce soit des Hulk, des Iron Man, tout ça, etc. Ils ont tous fait des gros scores. Il y a peu mmh. de chances que celui-là euh, échappe à la règle. Euh, mmh. Et après, en plus, comme tu le lis à Vendavision et que Vendavision a carton, enfin en tout cas, il a, euh, oui, il a, il a bien marché, mais en plus, il a marqué les esprits. Je pense que ce film devrait marcher. Ouais. Oui. ouais mais on, on va, on va se projeter dans un futur, dans un multivers futur alternatif. On est euh, trop, six mois après la sortie de Doctor Strange, le film, les critiques le descendent. Euh, Est-ce que vous, ça vous pousserez à continuer à aller voir les films comme vous allez les voir aujourd'hui On sait qu'il y a tort aussi qui arrive, euh, dont les deux premiers sont pas terribles. Le troisième passe, le quatrième, si, pour moi, si Doctor Strange ne marche pas, il y a un risque pour le reste du MCU même s'il y a des séries qui sont pas mal encore, on parlait de WandaVision tout de suite, moi je suis en train de regarder Moon Knight qui est vraiment pas mal aussi, est-ce que vous pensez que ça, ça se tient quand même oui, parce qu'au pire, ils iront sur Disney Si le film, tu vois, si le, Là. si le film se, se autre au cinéma, et eh ben, au pire, les prochains films de la phase 5, ils passeront sur Disney De toute façon, Netflix vient de perdre 200 000 abonnés. Disney Plus est en train mmh. de progresser. Pour eux, ce sera l'occasion de se dire, bah, vas-y, on passe tout en full VOD. Euh, tu vois, c'est ce qu'ils avaient fait déjà. la veuve, veuve noire de mémoire, il était sorti, Black Widow, il était sorti Black euh, Widow. en VOD non, en même temps, puisqu'elle avait fait un scandale. Est, où, euh... Où, euh... Il est éclaté au sous-sol. Abusant. Oh Éclaté mmh. au sol contre un mur. Oh là là <rire> Oh là là, là, là. Tu sais que, vraiment, en, en 30 ans de carrière, hein, vraiment, j'ai jamais dormi au ciné. Et là, voilà. j'ai tapé 30 minutes de somme. Vraiment, genre... Euh, Je me réveillais de temps en temps... Oh, oh. C'est toujours nul. Je dors. J'ai jamais dormi au ciné, vraiment. Et pourtant, je suis allé plein de fois au ciné, Là, vraiment, c'était mais d'une nullité incroyable. Désolé pour ceux qui ont bien aimé, mais. Euh... Est-ce ah oui. qu est qu'il y en a C'est la vraie, c'est la vraie question qu'on doit poser. Est-ce qu'il y en a En tout cas, pour Doctor Strange, euh, Multiverse of Madness, c'est verdict demain. Il est en salle demain. Moi, je tweeterai à ma sortie du cinéma. Suivez-moi sur Twitter. Si vous arrivez sur sur l'émission Culture Bulle, on est. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne. On est là tous les lundis, normalement. Aujourd'hui, c'est mardi exceptionnellement. Mais abonnez-vous à la chaîne. On est là tous les lundis. On parle de manga, de bande dessinée et de webtoon. Et on va pouvoir enchaîner avec notre troisième news. Notre troisième news qui parle du tome 8 de Manchuria Opium Squad. Je peux pas faire une émission sans parler de Manchuria, excusez-moi. Euh, qui parle de Manchuria, du tome 8 de Manchuria Opium Squad qui approche le million d'exemplaires au Japon. Au Japon. Moi, perso, je ne doute pas de la qualité de l'œuvre. Je la market, je la market sur Twitter, sur Insta, à mes proches, etc. Mais est-ce que, je me, je me suis posé la question que je vais poser à toi, Seb, dans un premier temps, et Soso, -so, tu, tu répondras avec moi après. Est-ce que, si tu as des exemples, est-ce que le fait que ce soit, que ça commence à être un gros succès au Japon, est-ce que ça garantit son succès dans le reste du monde? Et avez-vous des exemples qui prouvent le contraire ou qui, qui appuient cette thèse? bah des exemples du contraire ouais il y en a un paquet, hein. il y a un paquet de mangas que tu peux pas sortir au Japon parce que euh, parce que c'est des, des sujets très spécifiques et que le design va pas plaire ou t'as des œuvres, euh, alors déjà t'as tout un tas d'œuvres que tu pourras jamais sortir en France parce que ça fait genre 140 symptômes, le design mmh. est très particulier et le thème va pas parler que ce soit Cooking Papa que ce soit euh, comment um, Kamehari, enfin Kochikame qui est donc la série, euh, qui, la, la série que beaucoup de gens connaissent, c'est une série mythique du jump qui parle des tribulations d'un flic un peu véreux d'un petit commissariat de quartier bon ça va pas marcher quoi c'est 120 tomes de blagues ça, ça ne passe pas en France quoi, ce, ce genre de truc tu vois et ah, puis tu as des mangas euh... pardon ouais et puis l'inverse aussi tu as des mangas qui en, qui cartonnent en France qui sont pas spécialement des gros succès au Japon on pense à oui. Ubel blatt chez, chez Kin à l'époque enfin, on pense à Tani Clémore, euh, alors Clémore, c'était ouais. quand même un petit succès. Ils ont fait un animé, tu vois, mais euh, même les mangas de Taniguchi, ouais. tu vois, genre Taniguchi, on commence, tout le monde est là, genre, ouais, Taniguchi, Taniguchi, euh, mm. au Japon, il euh, n'y a vraiment que les connaisseurs, connaisseurs, en fait, qui connaissent. Taniguchi, ouais. euh, les gens ne connaissent pas. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais après, euh, je pense que oui, euh, je pense, pense aussi, ça dépend aussi du, de la com. Il y a plein de choses qui, qui peuvent, en qui en peuvent faire en sorte que ça puisse flop ou pas en France euh, parce qu'au Japon il y a tellement une culture manga qui est encore différente de la nôtre qui fait que euh, pour eux euh, c'est normal d'acheter du manga de lire du manga d'aller acheter son son Jump ou euh, son shonen euh, son, son shonen plus ou quoi que ce soit euh, ouais. après en France oui je pense qu'il y a une question de marketing je pense qu'il y a une question de euh, d'histoire de, de, de, aussi il y a des il y a des choses qui vont plaire aux Japonais qui ne nous plaisent Les pas forcément oui, au niveau culturel. Par exemple, je sais que euh, en France, l'isekai marche plutôt bien euh, parce qu'en même temps, on est bombardé de ça. Au Japon, c'est un délire. L'isekai, c'est euh, le, le truc number one. Euh, leur numéro un, c'est que des isekai. Et euh, nous, on est un peu fatigué d'Isekai. Au bout d'un moment, on est un oui. peu en mode bon. Euh, on est plus hypé par euh, maintenant même des euh, des, des, des, des, des, des one-shots, des, euh, des, des choses un peu plus même dans le dans dans de dans du réalisme comme tu dis il euh, y a des auteurs qu'on apprécie beaucoup qui sont là-bas bah finalement ouais c'est cool mais sans plus et euh, et euh, c'est vrai que bah je pense à certaines œuvres pour nous par exemple Berserk c'est euh, ouais. oh mon dieu et oui, c'est c'est bien mais c'est pas non plus, c'est même pas dans leur top 30 quoi, c'est ben, triste tu mais ben, mais euh, tu vois chacun a, ses, chacun a ses attentes et et il aime bien quand tu lèves que que que tu les yeux comme fait. ça au ciel Seb parce que tu réfléchis. ça se voit tu vas lancer une dinguerie dans parole. Ouais, il <rire> est ouais, ouais, en train de faire non, tout ça. Non, mais ouais, c'est enfin, ouais après Berserk, je pense c'est quand même... Évidemment, c'est pas au niveau euh, des, des, des meilleures séries de chez Kodansha ou Shwecha, mais pour Akusensha, c'est un très bon score. Mais c'est vrai mmh. qu'on on sait que euh, Fairy Tail, tout en étant un... un... C est, c est pas un échec, hein, on va pas mentir, ils ont pas fait euh, combien, que 60... Non. 161 tomes, je ne sais plus, euh, d'un manga, et ça, c'est pas un échec. Mais en France, il y a eu une période où le titre était numéro 2, voire numéro 3. Il n'a jamais atteint ce rang au Japon. Oui. <rire> oui, jamais de ouais. la vie. Ouais mais il a trouvé son public en France et je je connais ton amour aussi pour Feritel tu nous as manqué la semaine dernière justement j'avais hâte de de débattre de Feritel avec toi justement il euh, y a moi j'ai une petite frust je je une petite frustration commence à naître en moi euh, que j'arrive pas à convertir les gens en masse à Manchuria au Squad est-ce que vous avez des œuvres euh, dont vous êtes frustré d'être euh, d'aimer avec un petit groupe de personnes et vous espérez en secret que ça, que ça, que ça bombarde et c'est interdit de dire Dan Dan Dan merci Soso -so. <rire> ah outrée je suis outré je suis j'ai je en fait j'étais en train de dire attends j'étais dans mon je et après euh, j'ai senti de... oh <rire> et, euh, là, je, vais hésiter, je réfléchis du coup par dessous et il mon ouais truc, parce que euh, <rire> quand que ça soit une petite œuvre tu vois tu peux pas non plus dire euh, Tokyo Revenger tu vois je veux dire euh, bon voilà ouais mais... bien sûr non, Bien sûr. Non. Attends parce, parce on... qu'il y, y a aussi des grosses, des grosses, de grosses œuvres qui n'ont pas, euh, euh, qui n'ont pas, euh, qui sont pas rentrées dans les, dans les ultra cultes dans, dans le grand public. Quand je te dis ça, je parle Bien de, sûr. par exemple, parle, par exemple, Vinland Saga qui est cité tout de suite dans le, dans le, dans, par Monsieur Graou Vinland wow, Saga, nous on va ouais, être à fond Vineland dedans, saga. nous, non, nous on va être à fond dedans. Mais dans les cours de récréation, ça doit être un peu moins rare, un peu plus rare, je pense. Non, mais les, On pour de récré, c'est normal. Vinland Vin Saga, c'est pas pour les enfants, tu vois. Mais Vinland Saga, ah, il y a des... faut, au, au lycée, il y a une récréation. Les... Non, mais il faut remettre les choses en perspective. Vinland Saga, c'est loin d'être un échec commercial, Alors, à la limite, tu vois, si tu veux choisir un titre chez Kurokawa euh, qui n'a pas le succès qu'il mérite en France, euh, c'est pas euh, c'est pas Vinland Saga, c'est Hippo dans ce cas-là. Tu vois. Ouais. Hippo, clairement, en France, n'a pas le succès, euh, succès qu'il mérite parce que c'est une œuvre incroyable. Euh, et en plus, ça a toutes les qualités que les fans de manga peuvent attendre d'un shonen euh, tu vois, de sport ou d'action. Et c'est incompréhensible que les gens ne soient pas tous euh, en PLS à chaque sortie de, de Hippo parce que c'est beaucoup trop bien. Ouais, ah, parce qu'après, il y a beaucoup de tomes. Euh, Je ne suis pas sûr que la France soit non, la, plus, la plus grosse consommatrice de manga euh, sport en soit le, le, le manga de sport j'ai l'impression que ça marche très bien en anime mais moins en manga quoi et je pense que les gens ouais, veulent je... voir l'action euh, veulent voir des gens jouer au volet ou au basket mais le veulent voir en animation plutôt qu'il il y a plus de gens qui qui lisent euh, qui, qui regardent euh, IQ ou Kuroko euh, que ou Slam Dunk euh, même si l'anime le, le, est très vieux euh, ou qui auront qui auront voir le film euh, plutôt qu'ils lisent le manga malheureusement même si les les est dessins bien. de Takeiko Inoue sont incroyables d'ailleurs je trouve que vagabond n'a pas assez de de mise en avant. Après, bon, si euh, l'éditeur voulait bien rééditer ces homme, ce serait pas mal, hein ouais, je serais, ça Mais je dois citer quelqu'un qui est pas assez vu. Après, c'est vrai que c'est un registre qui peut ne pas plaire à tout le monde. Euh, je dirais Junji Ito, euh, je dirais que mm. le, le manga d'épouvante, horreur est pas assez mis en avant. Euh, même dans les librairies, je trouve qu'il devrait faire un espace vraiment juste horreur, pas juste le mettre dans le CNN. Mais dans l'horreur, parce que clairement, quand je vois des, euh, des Dragonhead, des, euh, des, des du, euh, toute la série des Junji Ito ou euh, des, des Lovecraft fait par euh, Kiyun, ah. je dis mais mettez ça en avant, c'est incroyable. Euh, les gens on se diraient que le manga c'est pas que, euh, pas que le shonen classique. Et, euh, et voilà, enfin, je pense que ça pourrait être vachement cool de mettre ça en avant. Quoi. On a Zentos dans le chat qui nous dit Toriko je pense qu'il est là est là pour nous pour nous prôler un peu je, je, je devine ton amour pour Toriko Seb euh, connaissant ton amour pour Ferritel qui pour moi sont à peu près dans la même case hein. en, quand on manquait de Naruto et de Bleach il nous restait, restait, restait Toriko et, et, et il nous restait Toriko et, et, et, et, et Ferritel franchement t'es franchement, es dur pour Hiromashima de foutre Toriko dans le même niveau quoi, parce que Ferritel c'est bien dessiné quand même au moins quand ça tire à voile <rires> réel ah. bah, tu vois bon, par enfin, contre bon. euh, on parlait, euh, si je peux me permettre on parlait d'un style qui a du mal à percer en France euh, et qui marche très bien au Japon tu prends le style du furio c'est un truc de ouf comment ça a du mal oui, à arriver en France Tokyo Revengers c'est du furio gentil euh, je veux dire ouais. euh, euh, par exemple du même auteur il y a euh, Shinjuku Swan, ils ont eu droit à un, à un, à un live action là-bas qui a super bien marché avec euh, l'acteur le mieux payé du Japon. Euh, c'est un délire, ça, c'est très bien vendu. Nous, en France, euh, pff, calme plat. Et en fait, il y a plein de furieux qui ne marchent pas euh, en France. Cro zero, il euh, y a Cro, tout ça, machin. Genre, en France, c'est... Alors que je suis sûre que ça pourrait super bien marcher si on y mettait euh, une bonne com, si on mettait des influenceurs dessus, parce que moi, je suis la première à adorer ça. Et, euh, et je pense que c'est vachement cool de mettre ça en avant, quoi. Mais dans le, dans euh, le chat, il y, y a Monsieur Graou qui en a sorti une pas mal. Il a dit Tokyo Revenger, c'est un Furio. C'est pas mal, ça je me pas fait rire. C'est pas là, faux, en je suis fatigué. Ouais, <rire> <tir nowadays> en fait, elle est pas mal. Donc, je te cite Moi, j'ai en euh, Furio, euh, GTO, on le considère comme un Furio ou pas Euh, bah, peut-être les Young bah, là, oui, GTO, pas, euh, Young GTO, plus, peut-être non alors Young, j'étais au plus, mais j'étais aussi quand même. Mais GTO, ouais, plus quand plus même il étaient aussi quand même une grosse, plus, grosse ref. Ouais, c'est une, rêve, mais quand tu penses, il y a plus de moments où il est avec sa classe machin que de moments vraiment, euh, vraiment furieux. Un badass euh, dans la street tout, tout ça. Tout, euh, après après voilà, je sais. Après on a d'autres qui arrivent, il y a les Rakai Blues qui ça qui arrive et je pense que euh, <rire> c'est ouais. pour ça que j'ai cité. Je sais qu'il me surveille d'un autre, je sais pas où il est, mais on, on a décidé de faire comme s'il était tout le temps là. <rire> mais en fait, il euh, y a Rakai Blues donc qui arrive et je pense mm. que honnêtement, euh, c'est le fait que le shonen a vraiment euh, pignon sur rue, euh, défonce tout mm. et ne laisse de, ne laisse de marge à aucun, quasiment aucun autre style, mais que justement avec des œuvres avec toutes les œuvres qu'on vient de citer, ça va, ça va, euh, c'est démocratiser un peu le furieux ou d'autres œuvres. On va pouvoir continuer l'émission tranquillement et parler de la première œuvre qu'on a à vous présenter, ça s'appelle Primal God in Ancient Time, excusez mon anglais, c'est un CNN de wow. Kenji Tsurubushi et que comme j'ai massacré le pitch la semaine dernière une fois de plus pour ne pas déroger à ma réputation, je vais laisser Sébastien pitcher l'œuvre. C'est parti ah <rire> pas parce que Soso moi je suis un tueur d'oeuvres de, je te présente une oh œuvre. t'as oh. envie oula on a, on a perdu tiers on a perdu tiers je ne vous entends plus oula tu m'entends oui là c'est bon ouais. je, je, je t'entends Sébastien je n'entends pas Sébastien on ne t'entend pas on t'entend pas, Sébastien? Bon, bah, coup. je, je, je vais devoir, je, je devoir, oh, euh, devoir pitcher l'œuvre. Oh, on a été déconnecté, carrément. On a été déconnecté, je crois. Non, non, ah, mais j'ai ouais recharger... gens... pas Voilà. Tout le monde est là. Beau résumé, parfait. Ça rigole dans le, dans le, oui, je t'entends, je t'ai entendu. Dans le chat, ça dit beau résumé, parfait. Je suis vraiment un tueur de pitch. L'algorithme voilà. entendu tiers va faire un pitch. Il s'est oui, dit, ben, <rire> dit, non, bon, euh, bah, on te laisse pitcher Primal God, uh, God, uh, Sébastien. Mais c'est facile de le pitcher dans des temps immémoriaux, à l'époque où les capricieux. Non, vais bon, arrêter de lire le quatrième de couverture. <Attends, rire> attends... En fait, on se passe, ça, ça se passe dans le Moyen Âge, le même, le pré-Moyen Âge japonais, avant que le Japon soit le Japon, quand c'était encore la contrée de Wa. Et allez, ouais. c'est une époque où les dieux vivent encore parmi les humains, entre guillemets. Et donc, euh, c'est un moment où dans les villages, on fait même des sacrifices humains pour s'accorder, euh, s'attirer les bonnes grâces des dieux pour avoir des bonnes euh, des bonnes récoltes, être protégé euh, euh, des, des contrées environnantes, etc. Et on va donc suivre N, je crois qu'elle s'appelle, non Mio, une jeune fille okay. qui donc va être euh, comment euh, sacrifiée pour la, la divinité locale. Donc elle, elle a, fait, euh, bon, elle a fait son deuil de la décision. Elle est en mode, bah, c'est comme ça, c'est fini pour moi, tant pis. J'étais jeune, j'avais plein de, vivre, de trucs à vivre, mais ça n'arrivera jamais. Jusqu'au moment où arrive un ascète qui va finalement s'interposer et va l'embarquer euh, avec lui dans un voyage à travers la contrée, contrée de Hoa. Et elle va donc découvrir les territoires des dieux. C'est le... un... ah, ouais, pas mal, hein bah, ça ne se rien, mais moi, j'aurais euh, franchement, je, je t'admire, pour ça. Alors, euh, mon, mon, mon petit avis, avis sur euh, sur Primal Gods, euh, moi, il y a le petit côté, euh, j'avais lu justement sur votre site, euh, le petit côté, euh, euh, comment ça s'appelle, Studio Ghibli, qui se retrouve totalement, moi, je, ça m'a un peu transporté ce truc-là. Euh, il y a pas mal d'actions euh, je me souviens plus du nom du, du petit gars qui est avec eux, qui est avec eux, mais c'est, euh, en fait, il y a tous les, tous les ouais. ingrédients sont réunis pour faire un beau shonen. Maintenant, euh, je vais quand même, euh, lire le tome 2. On va dire que c'est une bonne mise en bouche. Il y a, tu te rends compte qu'il y a pas mal de possibilités qui sont ouvertes. Et je suis curieux de, je suis vraiment curieux de lire la suivre. Tu, tu as eu, tu as le temps de le lire, ce se ou pas? Oui, oui, oui. Euh... Qu'est-ce que je pense de « Primal Gods in ancient times » T'as vu, la <rire> chambre, elle, elle a fait ça pour Maharaj. Oui, « oui. <rire> <Elle fait ça. rire> Primal God in ancient times »« Now euh, on CBS tu... » Alors, euh, quand j'ai <rire> <du> commencé <coup>, on... <rire> <the> <rire> euh, la lecture, j'étais un peu en mode euh, flottement. Tu sais, le début, j'étais en mode « Ok, ok, bon » tu vois genre il euh, y avait des petits bruits d'oiseaux quoi à côté tu vois genre je suis en mode ok yep. bon après yep. le pitch quand même de base et elle va le faire sacrifier je suis en mode ok après que j'ai après que j'ai lu mise du coup je suis en mode c'est quoi toutes ces fans qui, qui vont crever là je comprends pas ah, c'est chaud ah, c'est chaud, et, mais, chaud. Donc, euh, ah, cette ambiance c'est pas mal hein. ah. euh... Grosse ambiance. Mais euh, du coup, il y avait un côté. Euh, bah, après, quand j'ai vu qu'on partait, on partait sur le pays de Wa, en mode bon, là, vraiment des, dans une ère que j'apprécie beaucoup. Euh, le fait qu'il y ait des dieux, de, des divinités dans chaque contrée, chaque, euh, dans chaque montagne, chaque forêt. Donc, oui, il y a ce petit côté Ghibli qui, qui est bien là, avec, comme Ononoke ou même Chihiro. Et, euh, et du coup, en fait, il y a tout ce petit peu de twist qui arrive, on va dire, au. Oh, un tiers même pas un quart du, du manga qui ont commencé ouais. à vraiment me rentrer dedans, euh, qui m'ont qui ont doucement rentré dedans et même au niveau des, des dessins je dois avouer au début qui était un petit peu simpliste, un peu euh, voilà, euh, pas, euh, pas très complexe et finalement on arrive euh, petit à petit euh, dans, vers des pages beaucoup plus complexes et l'arrivée des divinités euh, m'a vraiment euh, ramené dans un milieu très euh, très folklorique et euh, ça m'a rentré voilà, tu vois cette page là par ouais. exemple, ouais. Euh, ouais. elle était là, là ça commençait à me rentrer dedans en mode ok c'est du sérieux parce qu'on a l'impression finalement au début qu'on nous spit sur le, le, le délire charlatan, Et en fait non, on va vraiment être un en, dans un délire euh, sur, euh, fantastique euh, à balle. Et euh, je suis dit, yes, let's go. Et euh, il y a en plus le sujet euh, du voyage dans le temps. Euh, J'aime beaucoup. Moi, euh, bon, c'est quelque chose qui me, tu vois, qui me qui Yeah. Et, euh, et du coup euh, j'ai fait ma lecture et j'ai vraiment apprécié, j'ai hâte de voir la suite parce que euh, je, ce côté un peu aventure, un peu à la Inuyasha euh, vite fait, euh, <rire> mais mm. un peu hypé plus, Ah ouais c'est euh, pas faux Ouais, et, euh, ouais mm. tu vois un peu ce, ce délire on va, on va aller de divinité en divinité un peu ce schéma qu'il y avait un peu à l'ancienne dans les mangas euh, de yeah. Shonen, euh, où avais vraiment le côté aventure cyclique euh, mais en même temps on avance avec ces, ce groupe, on, on apprend certaines choses sur euh, certaines personnes du groupe aussi qui sont hyper intéressantes et euh, le kara design devient de plus en plus intéressant donc euh, comme voilà, bah, toutes les pages là, là vous voyez ouais, en fait où, quand je compare ouais. la première page les premières pages et ces pages là je me dis il y a eu un, un espèce de, de, de grande tarte euh, qui arrive ouais. non c'est le spoil voilà c'est bien <rire> c'est le spoil ultime euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, comment dire c'est vraiment, on rentre crescendo dans l'œuvre. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Soso -so, sauf que moi, j'ai une aversion euh, pour les voyages dans le temps. C'est pour ça que <rire> j'ai dit que j'attendais de voir la suite. À mon avis, ce sera pas utilisé euh, de la manière dont ça me dégoûte. Moi, pour moi, les voyages dans le temps, euh, dans les œuvres, souvent... Euh, c'est un petit, un petit, une petite pirouette scénaristique où tu retombes toujours sur tes pattes en fait. C'est pour ça que je suis un peu contre les, les voyages dans ouais. le temps. Ça facilite les choses. Euh, toi, Seb, tu as aimé S'il est chez euh... vous, as, tu, as, tu, as, tu as naturellement aimé. Qu quel, quels sont les points forts de ce voyage euh... Alors, je veux dire, il euh, y, a, y a des titres que j'aime plus ou moins dans le catalogue. J'ai déjà dit ici, et d'ailleurs, c'est même toi qui défends les zombies face à moi, hein Genre, ouais. pour le rappel. Tu vois <rire> Oh <coup de> mo. <rire> mais mots. je mots. Tu vois, je n'aime pas tout sous prétexte que c'est chez, chez Vega Dupuis. Pour le coup, euh, Primal Gods*, ben bah en fait, je souscris euh, à peu près à l'intégralité de ce qu'a dit Soso. C'est-à-dire que j'aime yeah. vraiment justement oui tout ce côté folklorique et mythologique qui qui te fait vraiment voyager. Et c'est vrai que j'avais pas pensé autant j'avais quand quand Stéphane l'éditeur avait parlé de princesse Mononoke, tout de suite je m'étais dit bah oui, on retrouve vraiment ce truc-là. Mais j'avais pas pensé à Iduyasha et en vrai c'est une ouais c'est une ref bien jouée. Ouais, on retrouve ouais. effectivement ce petit côté euh, qui est cool <rire> Du coup, euh, ouais, comme et, euh, et honnêtement moi j'ai lu, euh, lu le tome 2 si je dis pas de bêtises euh, tome 2 ou 2 et 3 je sais plus et moi je trouve que l'histoire se développe très bien c'est un manga évidemment qui a pas le euh, qui a pas le côté euh, comment dire aguicheur d'un manchuria Ouais. Tu vois, puisqu'on est effectivement sur un truc un peu plus posé, un truc entre guillemets plus faussement culturel. C'est pas vrai en fait, parce qu'on est dans un voyage euh, et dans une aventure euh, vraiment assez, enfin euh, qu'on retrouve dans plein de shonen et, et, et qui est cool. Mais mais le côté ah ouais, mais c'est dans un Moyen Âge, il y a des dieux, il y a des machins, ça a l'air faussement compliqué et ça va faire peur aux gens. Alors que dans le Choilières, ils vont rentrer dedans en mode ouah de la drogue, euh, des bagnoles et des guns, trop bien. Mais je trouve que ouais, les deux ça sont vraiment ça. cool quoi. <rire> C'est exactement ça, t'as, tout, as tout à fait raison. Ouais. Euh, ce qui frappe encore, comme l'a souligné Soso tout de suite, c'est le, c'est le dessin. Honnêtement, comme, comme, comme, comme elle a dit, c'est vraiment, tu rentres crescendo dedans. Et moi, j'ai, j'ai kiffé le, le, dernier dieu qui, qui rencontre le, le petit lion. J'ai vraiment kiffé son, son design. Et j'espère, pour pas vous spoiler, euh, qu'on sera amené à le à le revoir et à le revoir et encore et encore et encore mmh. mais lisez-le c'est vraiment pour le moment on a eu euh, trois petites histoires trois avancées il me semble dans leur euh, dans leur épopée qui sont très intéressantes mmh. nous je vous le conseille euh, il sera à gagner dans quelques instants on peut lancer le concours je pense d'ailleurs on peut lancer le concours si double est prêt ouais. si vous voulez si vous voulez gagner le tome 1 de primal gods il va falloir taper dans le chat ce n'est pas un concours de vitesse il va falloir taper point d'exclamation Primal, P-R-I-M-A-L, sans mon accent anglais euh, du Havre. S'il vous plaît. <rire> <rire> oh, oh. Écrivez-le bien, tout ça. Voilà. Exactement, Mais ouais, comme là, ça. Prenez votre temps, est pouvoir... pas un concours de vitesse. Voilà. Est-ce que, la, le, le petit mot que je voulais passer rapidement, ce toute façon, excusez-moi, le petit mot que je voulais passer, c'est on fait les concours, on vous fait gagner pas mal de choses dans Culture Bull parce qu'on est des gens cool, on est des gens gentils, etc. Mais n'hésitez pas à revenir les, les, dans l'émission la semaine d'après, deux semaines après pour nous donner vos avis, vos avis sur la lecture. Nous, on vous prendra, on écoutera ce que vous avez à nous dire et on partagera, c'est du partage, en fait, et c'est ce qui est cool ici. Donc n'hésitez pas, si vous gagnez, à taper, à, à revenir quelques temps après, à nous dire ce que vous avez pensé de Primal Gods, qui est une œuvre que, que j'aime bien pour le moment, mais j'attends de voir la suite. Euh, Est-ce qu'il y a une autre œuvre qui, qui, que ça vous évoque, vous À Paris Nu bah, on, on a quand même cité Inuyasha et Mononoke, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Ouais, mmh. C'est déjà bien très bien. Ouais, bien, très bien. Euh, mmh. Moi j'aime mieux aussi mmh. le... Mmh. <rire> non, mais, tu sais que attends, Deux, là, je rigole même pas avec toi. Je rigole même pas avec toi parce que quand tu remets les images justement ah. euh, des dieux, je le style veux dire. de destin, ouais. au niveau des dieux, on retrouve. Ce délire-là que j'aime beaucoup euh, chez Dan Dadan, ou même... Euh, ouais, okay, euh, ouais, vraiment, chez, chez Dan Dadan, c'est le dernier <rire> en tête qui m'a qu choqué au niveau de ce genre de dessin avec euh, une chara un peu spéciaux, un peu bizarre comme ça. Tu sais, euh, les divinités, en fait, elles ne sont pas... Il euh... n'y a pas de délire non plus bouddhiste. Ça fait vraiment... Euh divinités païenne à bal, genre il y a pas ah euh... mais on est dans le shinto hein ouais ouais on est à mort ouais, dans ouais. le shinto là ouais ouais on est dans le shinto donc euh, ouais. du coup, bah vous voyez le, le sur la la jaquette de Primungle, au fond des divinités il y a il y a ce délire complètement euh, bizarre au niveau du dessin que que qui est un peu dérangeant bah. qui euh, qui est la, la, le style de en termes de profondeur de dessin rend le le le, le truc <rire> généant, ouais. justement ouais, ce ouais. petit euh, ce petit, cette divinité, la dernière que je vois qui se transforme à la fin, je suis en mode OK. <rire> Là, elle en impose. Tu vois, donc. Euh... C'est vrai. Tu retrouves un <rire> peu ce délire. Tu retrouves un peu ce délire du coup quelque part dans certains euh, certaines formes finales des démons euh, dans, dans Demon Slayer en fait. Dans ce cas-là. Bien sûr. Aussi un petit bien peu. Sûr. Bien, enfin, bien dans sûr. Du tout, ouais. Sans, évidemment tout le truc autour, mais sur les sur le design des méchants, tu retrouves un peu ça aussi, oui. Vrai. Ouais, après je pense que ça fait, partie de, ça fait partie de leur folklore un peu, de, de, de les dessiner comme ça Absolument. et c'est tant mieux pour nous, ouais. on se régale. On va mettre un terme au premier concours de la soirée, il y en aura donc un deuxième en fin d'émission et on va tirer au sort. Le gagnant s'il te plaît Doug, dans un instant. Alors le gagnant okay, moi, Sylvain est Sylvain Ouais, c'est pas mal. Franchement, le gagnant du concours est Sylvastris euh, qui est, euh, qui gagne un tome de de Primal Gods. N'hésite pas à nous envoyer tes coordonnées. Tu contactes le compte Dupuis Direct directement euh, sur le chat. Tu nous envoies ton adresse et tes coordonnées. Nous, on t'envoie le tome. On te donne rendez-vous également dans quelques semaines pour nous faire euh, un retour. Tu fais ta fiche de lecture chez toi, tu te débrouilles et tu reviens dans l'émission. Sinon, on viendra te chercher chez toi vu qu'on aura ton adresse. Ha <rire> ha. Voilà c'est ah <rire> leur tellement, il n'y a pas de problème <rire> on peut enchaîner et on peut continuer l'émission Donc on a un petit dossier, un petit thème que je jamais traité moi personnellement mais que je vois souvent passer sur Twitter, sur les réseaux ou sur d'autres émissions Twitch lorsqu'on est fan de manga est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible d'être manga ou anime -oni euh... toi So tu es plutôt manga ou anime déjà dans un premier temps tu alors j'ai été pendant longtemps à Lee, j'ai découvert l'existence des mangas, j'avais 12 ans, 12 ou 13, donc, euh, vivant dans ma petite campagne et n'ayant absolument personne autour de moi qui disait ça, je ne savais pas que ça existait. Euh, mais non. du coup j'ai été longtemps, longtemps, longtemps à Lee et je dois dire que actuellement, ces dernières années, euh, ça doit faire... Ouais, c'est plus de 5-6 ans que, à la limite, je suis plus manga qu'animé, euh, étant donné que, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est plus facile maintenant pour moi de, de, de lire du manga euh, que de regarder des animés, sachant qu'il bah, y a quand même des fois ce délire de faut attendre une semaine euh, ou faut attendre ouais. deux ans ou trois ans avant euh, la saison d'après. Donc, euh, tu as le temps ouais, de vraiment dévorer le manga plus facilement l'attaque des divans? Ah, bah, tu vois, j'ai craqué, j'ai dit la fin, donc. <rire> Et euh, Et là, non, là. non, après, il y a. Il y a, y a quelque chose avec la lecture qui que j'aime beaucoup, dans le sens où j'ai l'impression d'être vraiment au plus proche de l'auteur et de ce qu'il a voulu faire. Même si euh, les adaptations animées avec les OST et tout donnent énormément d'émotions, et il y a quand même, bon, même s'il y a certains animés qui ont éclaté des mangas comme euh, comme The Promised Neverland, mais il euh, y, a, y a quand même de, de très bonnes choses dans les animés. Mais voilà, je, je reste... Euh, persuadé que le manga reste quelque chose qu'on doit euh, qu'on qu doit privilégier d'une certaine façon quand on est fan d'une oeuvre. Je pense que euh, lire le manga nous permettra de beaucoup mieux la comprendre, surtout que ça fait une forme de, de relecture ou de revisionnage et de, de ça nous permet de mieux capter euh, mieux capter plein de plein de détails. Et euh, maintenant, je suis plus manga readers que anime. Que anime. Enfin, je suis en, en aucun cas je choisis un des deux, mais hein, je suis plus être manga reader. Alors Seb, je connais un peu ta réponse, mais est-ce que tu peux nous dire toi, tes raisons qui t'ont fait choisir euh, ben... euh, plus le papier et qui te repoussent euh, plus de, de, de l'anime alors moi je suis clairement je suis clairement plus papier hein. ça fait 20 ans que mon pseudo sur internet c'est Mangavor. Donc euh, voilà, euh <rire> pas Animavor. Donc voilà, j'ai euh, je sais pas euh, plusieurs, enfin on va, aller, on va dire plusieurs milliers de mangas, on va dire pour être très vague, alors que j'ai ouais. que quelques centaines de DVD Blu-ray. Euh, pourquoi est-ce que je suis plus manga qu'Animé d'abord c'est déjà pas mal mais pourquoi j'ai plus de mangas qu que d'animes déjà parce que les mangas euh, je veux dire, moi quand j'ai commencé à en consommer il y avait pas les plateformes de VOD sur tes mobiles sur ton mobile donc en fait dans le RER tu matais pas un DVD tu vois à moins d'embarquer une télé un lecteur de DVD avec toi dans le RER alors que dans ton, sac, dans ton sac tu pouvais mettre 5-6 mangas tu vois qui était tranquille tu vois ouais. donc tu euh, as pas ouais, toujours dans le, dans le, le sac en fait. <rire> non mais c'est ça. Non mais du coup euh, moi pendant des pendant des années dans mon sac et euh, même encore, il y il a, y a toujours des mangas et du coup quand je suis dans le RER, je peux lire des mangas tranquillement donc il y a ça, après il se trouve que comme tu le disais Soso t'es plus, plus proche de l'auteur du coup puisque t'es à la source voilà, contrairement à l'animé, même si l'animé peut être cool, peut transcender certains passages avec une musique, avec une mise en couleur, avec un dynamisme, il y a des scènes de combat dans Naruto qui sont juste euh, ma boule, évidemment comme tous les gens de ma génération j'ai découvert Dragon Ball avec l'animé évidemment que j'ai chialé lors d'un du, Dragon Ball Z euh, symphonique euh, concert euh, à l'époque Voilà, on, tout tout temps, on a chialé en même temps à mon avis on a tous chialé je crois on oui, a, on a, mais... qui a mis un sondage en, en place, je vous coupe rapidement, qui a mis un sondage en place dans le, dans le chat. N'hésitez pas à taper le numéro de votre réponse. Vous êtes plus manga ou animé, vous êtes plus manga qu'anime, vous êtes plus anime que manga, manga only, anime only, ou autant l'un que l'autre. N'hésitez pas à nous donner votre avis. On peut continuer la discussion, Seb, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, euh, du coup, je trouve que le manga, et en fait, ce que je trouve vraiment cool dans le manga, c'est que, tu contrôles en fait complètement ton rythme de consomme de, de, de ton rythme de lecture en fait tu vois ce qui est un oui, animé c'est un animé enfin je veux dire à moins de jouer avec euh, ton replay pour dire tiens je le je, je le regarde en zé, ce passage en 08 puis là je passe en 12 enfin ça n'a pas de sens tu vois alors qu'un manga tu tu passes autant de temps que tu veux sur une case qui te rend ouf tu reviens en arrière tu tu vas plus vite sur les scènes où tu te dis ah oh, ça je m'en fous là ça parle là je veux vraiment savoir ce qui se passe hop puis tu reviens après pour dire bon maintenant je vais lire en fait qu'est-ce qui raconte tu vois tu as le contrôle total sur la lecture ce qui fait que j'ai l'impression, enfin moi mon, mon, mon sentiment c'est qu'il n'y a pas deux lectures de manga au monde qui sont identiques du coup. Mmh. Ouais. Complètement. Et euh, si je peux rajouter la censure la censure euh, elle, est, elle est dans les mangas et en fait il faut, regardez, euh, voyez euh, vu que c'est l'animé est euh, souvent bah du coup euh, mondial euh, une, une croix bouddhiste qui va être mal interprétée comme d'autres Revengers, Avengers on la modifie dans la nuit alors que dans le manga bah, ça reste les dessins de l'auteur et euh, et tu peux avoir des notes du traducteur pour expliquer ceci, pour expliquer cela, mmh. qui vont être plus compliquées en animé. Euh, tu prends Berserk, tu pourras jamais faire un animé qui respectera tout ce qu'a a fait Miola dans son œuvre. C'est impossible, à part de le mettre en moins de 18. C'est impossible. Donc, euh, moi, je pense que... Un manga, tu, comme je disais, tu es le plus proche de l'auteur et l'auteur fait ce qu'il veut, surtout que maintenant, on a des catégories, par exemple, comme le Jump Plus qui permettent plus de liberté scénaristique et qui permettent euh, aux, aux auteurs, aux mangakas de faire plus de choses, euh, mais tout en restant dans le shonen. Hein, donc, il euh, y a de Shinsome. plus en plus de liberté. Il y a Chainsaw Man, euh, Fire Punch, euh, tu as... Ouais. Euh, Dan qui donne le <rire> oh, est le Jump Plus. Oh, c'est pas vrai. C'est pas, <rire> oh. pas vrai. Non, <rire> non, non, mais c'est quoi moi, ce que j'ai dit? Ça, ça, me fait, ça me fait penser, comme on, on cite Dan, Dan, Dan Je suis très précisé qu'on n'a aucun problème avec Dandan. Dan Dan. Moi, je suis fan de Dandan Dan Dan aussi. Euh, je lis la publication en anglais. C'est la première fois que je fais ça, de lire des, des pré en anglais. Euh, sur, sur euh, l'application euh, Jump Plus. Mais, euh, j'ai envie de te faire lire Tesla Noté, du coup. Qui, est, euh, qui a une petite odeur, il euh, n'y a pas tout ce qui est, euh, est euh, euh, fantôme et extraterrestre, tout ça, mais ça, je pense que ça va te plaire. Je pense okay. que ça va te plaire. Ouais, ouais, hum, ouais, c'est un petit shonen bien sympa à la, à la Spy Family, euh, ou ouais. euh, Yozakura Family, tu vois, un truc baston avec un, mmh. un petit contexte espionnage, qui est assez cool. Tesla Note. Par contre, c'est Tesla Note. Tesla Note, contre, prends, Tesla, Note. Tesla Note Tesla, Tesla, Note. Note. Tesla, Note. Okay. Tu vois. Tesla Note ok ok ok Tesla Note bref euh, je suis assez d'accord avec toi sur la censure Soso -so, je reviens là dessus euh, moi le premier cas qui m'a frappé c'était lors du combat lors des premiers épisodes de Naruto avec Zabuza où tu as la scène finale qui est complètement changée à, à la télé et que en manga il se passe totalement autre chose quoi et même aujourd'hui euh, lorsqu'ils adaptent, je pense qu'ils font vraiment attention euh, au contexte dans lequel on est, euh, suite à tout ce qu'il y a eu euh, au niveau de MeToo tout ça, il y a des choses qui sont plus possibles et que s'ils sont amenés à adapter euh, des, des œuvres qui ont déjà été écrites, excusez-moi, il y a longtemps, vont forcément faire un peu de faire un peu de, de ménage et ce qui n'est pas plus mal. De mon côté, je vous donner quand ouais, même voilà. ma, ma réponse. Je vais donner quand même ma réponse. Moi je suis... Euh, je suis, j'ai un peu le le, le cul entre deux chaises parce que mmh. euh, tu as parlé des OST tout à l'heure. Moi, mon mon manga référence, mon manga de cœur aujourd'hui, c'est One Piece comme beaucoup, je pense. Et je m'imagine pas euh, que lire One Piece ou que regarder One Piece en fait, euh, parce mmh. que tu as tout ce qui est les OST d'un côté, tu as tout ce qui est les rires qui pour moi One Piece et là et le truc le plus génial de de, de oh l'animé, c'est voilà, les exactement rires des personnages, je ne peux pas m'en passer. Et je pense à tous les gens justement qui, qui ne lisent que le manga et qui passent à côté de ces choses-là. Et j'ai aussi besoin, euh, j'aime bien être en... dans l'un ou l'autre. Tu as des tensions que tu ne retrouves pas dans les deux domaines en fait. Lorsque tu es devant la télé, tu as, as la, la grosse séosté qui te défonce et que tu as la scène d'action épique finale. C'est une chose que tu peux t'imaginer jusqu'à un certain degré en, en manga et pour encore une fois rebondir sur ce que tu as dit, de l'autre côté tu es au plus près de ce qu'a fait l'auteur lorsque lorsque tu lis le bouquin, quoi, tu as son trait tu as tu as exactement comment elle a interprété son histoire comment elle l'a écrite et ça c'est quand même irremplaçable. Dans le chat on est à 36% plus anime que manga, ça va te faire plaisir Seb on est à 36% pour le moment plus anime que manga Ouais, bien sûr. On a 26% plus manga que anime. On a 15% anime only. On a 0 pour, non, manga only, excusez-moi. On a 0% anime only et autant l'un que l'autre. Moi ouais, je pense qu'on est quand même sur un équilibre et c'est toujours, euh, là, j'ai voulu faire ce, ce moment d'émission justement parce que je voyais beaucoup ce débat-là et ça me saoulait un peu sur les réseaux, tu vois. Euh, ça me saoulait un peu. Wow. Et pour moi, les l'un et l'autre sont, sont dépendants l'un de l'autre, sont complémentaires même complètement. Ouais, je pense qu'ils sont euh, ouais, maintenant, toujours... je pense qu'ils sont indissociables. Hein. En vrai. Quand ouais, pense. Et puis t'as toujours, ouais. as toujours ce genre de, t'as toujours ce genre de débat, tu vois. Quand j'étais, euh, de toute façon, à partir du moment où t'es passionné, t'as toujours envie de débattre de ta passion. Et il y a toujours des gens qui ont envie sérieusement ou pas de définir quelle est la forme la plus pure de ta passion. Tu vois. Moi, il y a eu une époque où t'as des gars qui étaient en mode, non mais les animés comme Evangelion ou comme Bebop c'est pas des vrais animés. Ce qu'il faut mater, c'est les trucs de la nippon animation des années 80. Ça, c'était de mmh. l'animation ouais. japonaise. Tu vois. As des ouais. gens qui disaient ouais, ça... les mangas. En VF, faut pas les lire, faut les acheter en japonais, c'est les seuls vraiment cas euh, ouais. qui sont bien et euh, ouais. aujourd'hui. Donc, il y a les débats manga ou animé, mais il y a aussi les débats, est-ce que la génération Netflix, c'est des vrais animés fans ou est-ce que... Ben non, mais bien sûr. Alors, tu vois, Soso, tu vois, y a, ouais, toi, as, so -so, as participé à un débat. Tu il sais, tu, y, y a eu toute tout, tout, tout, tout cette baston là, sur Twitter il y a une semaine ou dix jours, je ne sais plus, au sujet de savoir le Big Free, le pas Big Free. Mais on s'en fout, les gars, détendez-vous. Oh euh, je suis ok, pas dans la, la Non, non, c'est important. Non, non, <rire> c'est mais... important. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a un victoire, il faut le respecter au bout d'un moment. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Pour moi, tu as Naruto, Bleach et One Piece, qui pour moi, sans ces œuvres-là en anime ou en manga, le manga aujourd'hui en France notamment n'en serait pas là. Et juste pour que L'industrie... Ah oui, je suis, je suis, je suis totalement d'accord. En fait, euh, oui, la sauce, « sauce en permanence. Euh, C'est un terme ah. qui est, est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, non, non, mais en fait, quand tu dis ça, euh, t'as des gens qui vont te dire, oui, mais sans DBZ, il n'y pas ça non plus. alors Oui, le club Dorothée, il y avait DBZ et tout. En fait, euh, dans ce cas-là, sans Tezuka, il y aurait rien non plus. Enfin, genre sans... sans bien sûr, sans... sûr je suis On va traiter très... ça comme ça, c'est un débat totalement terrible. Et, et pour j'suis revenir sur le manga, en vrai, quand ils pensent aujourd'hui, je pense que c'est indissociable. Et pour reprendre l'exemple de One Piece, euh, euh, bah ou même un exemple par exemple de de, de trucs qui font que l'animé était hyper important et se se mariait bien avec le manga euh, c'est euh, c'est par exemple le combat final Naruto Sasuke qui en manga bah forcément les combats sont beaucoup plus rapides en manga que euh, en animation et l'animation euh, de... Les trois épisodes qui ont fait tout tout, euh, tout ce passage-là sont pour moi masterclass. Mais quand tu prends, par exemple, le fait euh, d'avoir encore aujourd'hui des animés fleuves, ça reste quand même un souci pour la plupart euh, des gens qui lisent le manga parce que le rythme est très compliqué. Euh, il y a certains ouais. épisodes de One Piece qui ont adap adapté uniquement euh, euh, quatre pages du chapitre. C'est compliqué. Euh, je pensais notamment ouais. à la soupe de haricots rouges. Avant, j'ai été fatiguée. Euh, <rire> et c'est dommage parce <rire> que quand ils pensent le c'est c'est c'est c'est c'est ce qui est mis en avant c'est quand même euh, l'animé euh, saisonnier parce que ça te permet de ouais. faire une meilleure animation d'aller droit au but euh, ça ne t'empêche pas de faire des, des OST incroyables et en plus bah de tout donner sur l'animation et je pense que euh, après la One Piece existe depuis très longtemps en animé fleuve donc ça ça ne peut pas ça ne peut pas passer en saisonnier mais euh, je pense que euh, maintenant les gens euh, ont, ont ce besoin de savoir la suite la suite pardon et je pense que par exemple pour pour snk euh, le, le petit le petit délire de, de dire oui c'est à son final mais bah, en fait non il est parti 3 et je pense ouais. que c'est pour euh, dire tu veux savoir la suite va lire le manga <rire> parce qu'ils savent ouais, que la va, va marcher et l'industrie du manga, on doit pas la lâcher, et c'est hyper important de d'envoyer de, de, les gens lire et ça marche de plus en plus des plateformes comme manga plus, des plateformes de lecture légale sont de plus en plus euh, sont de plus Félicité. en plus téléchargées. Ouais. Donc euh, je trouve ça hyper important les gens veulent savoir et en manga ils apprécient et ça n'empêche pas d'apprécier, même si tu connais déjà ce qui va se passer, d'apprécier ce qui va sortir en animé, justement, parce que les OST et l'animation vont te faire re, re kiffer une deuxième fois quoi. Je Moi, je suis, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi sur euh, One Piece, le fait que ce soit un animé fleuve et que quelquefois c'est long, euh, mais je suis pas forcément plus fan, euh, des animés saisonniers. La, la qualité est meilleure, mais malheureusement, tu as des trous quelquefois qui sont, euh, qui sont interminables, quoi. Par exemple, on a, on a le, on a le cas de, de l'Attaque des Titans, on a Demon Slayer aussi, que tu on va, on va devoir attendre avant d'avoir la prochaine saison, je pense. Ouais qu'on va, qu va devoir attendre très très longtemps euh, et euh, j'aime bien aussi le côté de il y, y a un anime fleuve, ok euh, je regarde mes 20 épisodes d'un coup de temps en temps, je laisse couler je laisse courir pendant 20 épisodes mais à la fin j'avance quand même, quand je rattrape j'avance quand même moi c'est ma manière de consommer ces épisodes là parce que pareil que toi je pense que le pays ça m'a au bout d'un moment ça m'a saoulé de ouf et euh, là avec l'engouement qu'il y a eu avec l'épisode 1015 justement ça prouve aussi que c'est notre méthode une autre manière Et aussi le monde évolue, on est euh, dans le foot, c'est la même chose, ils réfléchissent à raccourcir les matchs, la manière de consommer a changé, ils veulent raccourcir les matchs avec euh, demi-temps de 35 minutes, je crois, des trucs comme ça. Donc ils s'adaptent aussi aux consommateurs qui sont de plus en plus jeunes et qui eux sont sur leur téléphone et veulent aller vite, euh, comme TikTok, on en a déjà parlé. Euh, mais moi j'aime bien mon petit anime fleuve, bien... je suis peut-être un peu nostalgique, mais j'aime bien avoir mon petit anime fleuve de côté. Oui, le petit à c'est ça... un des derniers qui est resté en place. Hein. Il est là, il, sûr, ouais. il lâche rien. Bien, bon, tu vois, One Punch Man, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de saison de One Punch Man bah, Je suis fatigué, hein, à l'attente. Hein. On, on, on, on commence à oublier, on commence à oublier. Même. On commence à oublier. Ouais, pas je pourrais répondre juste vite fait à une question. Il euh, y a Xentos qui dit, pour vous, le ouais. meilleur manga sur manga Plus je, Vous vous doutez de lui dire quoi, quoi Non, non, <rire> non, non, non. Non, c'est une question de piège, ça. <rire> Sur Manga Plus, c'est euh, One Piece. Oui. <rire> si bah, J'ai vu la question, j'étais comme ça. <rire> ouais, celle-là, on ne peut pas la laisser passer. Euh, on va pouvoir continuer l'émission. Après cette, cette petite parenthèse sur le anime-only ou manga-only, moi je, je ne peux que vous conseiller de consommer les deux, de vous faire plaisir dans les, dans les deux sens. Euh, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et on va pouvoir continuer l'émission en menant une petite interview de toi, mademoiselle Soso. Euh, tu es actuellement... On va commencer par le début. Comment tu es arrivé dans ce petit, dans ce petit monde du manga-game euh, On va commencer par ton premier coup de foudre au manga de quel ça a été Et à quel âge Dans quel contexte euh, Quand tu dis euh, manga, ça implique les animés ou pas Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, d'accord. Okay. Euh, alors, euh, moi j'ai commencé petite. Je pense que mon premier, euh, vraiment ce qui, qui m'a scotché à la télé, c'était Albator et Cat Size. Euh, et les gens te connaissent dans le platin. <rire> <rire> ouais, c'est vrai, euh, vrai qu'Alvator, je suis en train de dire, il est trop beau, il y avait trop. Voilà, je allez avoir quoi Je allez avoir 50, je n'en pouvais ouais. plus. 4 size, 4 size, j'ai ma mère, je n'en pouvais plus. Et, euh, ouais. et puis après, il y a eu euh, évidemment, après que notre chère Ségolène Royal ait essayé de nous évincer nos, nos animés, il y a eu le retour en enfin, forme de Pokémon. Mais c'est vrai que Pokémon, bon, comme toutes, toutes les personnes de ma génération, ou même euh, entre deux, euh, on a surkiffé. Moi, le premier, premier épisode qui est passé sur, sur TF1 euh, le matin, j'en je, je, peux plus, hein, vraiment, je, je me suis dit, oh mon Dieu. Et, euh, mais mon premier véritable coup de foudre à cette époque-là, c'était Sakura Carpessoir. Ouais, J'ai jamais eu en devant Ebsi. Ma mère regardait les infos le midi. Il y avait Evelyne Delia qui mettait à mes taux. Je dis écoute-moi bien, maman. Là, à 13h45, on zappe, s'il te plaît. Je donne pas d'ordre à ma mère, mais là, Sakura 45, plus, elle entendait nananana, nanana, en... <rire> avec la voix stridente de Sakura en français. C'était. Mais ouais, c'est. Alors, faut savoir que j'ai tous les coffrets à la maison, j'ai tous les mangas, j'en ai plus Et... Euh, et et après, petit à petit, bah, comme je vous ai dit, moi, la licence du manga, je ne l'avais pas, parce qu'à l'école, on ne t'en parle pas, euh, mes copains, copines, personne, euh, à part, euh, à part euh, mon meilleur ami qui, qui joue aux jeux vidéo et qui, qui regardait les animés avec moi. C'est justement lui, une fois, quand j'étais en cinquième, e je suis chez lui, il avait Lovina. Et euh, j'étais en ouais. mode, oh, c'est quoi oh, C'est trop marrant, c'est <rire> un manga, ça se fait J'étais complètement euh, perdue, parce que moi qui vis dans la petite campagne à côté de Nantes, euh, voilà, quoi et euh, c'est arrivé au lycée j'ai euh, acheté mon premier one shot c'était dans Shoujo et euh, j'ai commencé à regarder il euh, y a eu des sing, des Cowboy pop euh, même avant ouais. euh, en 4ème il y avait GTO qui passait sur Canal+, je crois il euh, y avait les ouais. bruits de couloir de Dessert qui arrivaient sur euh, D17, j'ai plus c'était quelle chaîne il euh, y avait plein de choses comme ça c'était D17 à l'époque ah, c'était D17, un truc comme ça c'est <rire> très loin ouais. moi <rire> ouais. euh, des... Je regardais tout seul chez moi des Sengoku Basara, des, euh, des trucs comme ça. Et c'était vraiment des bruits de couloir. Et à l'époque, je partageais ça quasiment avec personne à part euh, deux potes. Quoi. Et. Euh... Ouais. Et du coup, euh, je pensais pas du tout... Enfin, euh, moi, je, je voyais des mecs euh, qui commençaient à aller sur YouTube. Après, euh, euh, je, je regardais plus d'humour qu'autre chose. Et je pensais pas du tout... Euh, à la moi, de l'époque, à 20 ans, on ne s'imagine pas du tout sur YouTube en train de, de parler manga. Pas du tout. ne s'imaginait pas du tout sur YouTube euh, tout court. Et euh, j'ai pris un d'autres voix. Euh, à la base, je voulais travailler dans la mode, euh, dans le dans la mode luxe et tout. Donc, il y a encore euh, fin 2019, je travaille chez Bandier j'ai fait un burn-out, j'ai dé démissionné. Il y a eu le Covid. Yes. Euh, et je voulais me lancer sur YouTube à ce moment-là en faisant des vlogs avant le Covid hein. je m'étais dit que j'allais après ma démission faire l'intérim voyager au Japon partager ma passion et mélanger un peu le manga et la culture asiatique et tout bon finalement je me suis pris une grande balayette par le Covid je suis restée chez moi et euh... oh, un peu pareil, ouais. <rire> donc le projet s'est entouré à l'eau et finalement ça s'est goupillé de façon à ce que bah, j'arrive petit à petit sur YouTube et, euh, et on m'a dit mais fais du manga enfin genre euh... Fais ce que t'aimes quoi et ma première vidéo c'était euh, six euh, six animés à conseiller à quelqu'un qui n'en a jamais vu et euh, ouais. ça a commencé comme ça et juste après il y a eu la sortie des SNK et on m'a dit pourquoi tu ne pas des réactions ça marche bien et tout euh, ça pourrait être cool t'as une bonne énergie Nana et ça a commencé euh, très vite j'ai un mois après j'ai ouvert mon Discord j'ai commencé à, à faire du Twitch euh, j'ai repris j'ai repris TikTok un peu plus tard euh. Et ouais, ça a commencé comme ça et il y a des gens ici qui sont là aujourd'hui qui sont là depuis le début euh, je pense à Chicago ouais. ou même un pour pense à ami, euh, Wolfram euh, qui sont là depuis vraiment les tout débuts et qui m'ont vu évoluer euh, petit à petit et euh, et c'est pas forcément un métier facile mais on va pas se plaindre parce qu'on vit notre passion et euh, que euh, c'est un milieu qui est pas facile mais euh, surtout quand tu es une fille c'est pas easy tous les jours euh, dans dans un ce Un peu lieu, ma question euh, d'après c'était euh... C'était comment tu ressens justement, c'était un peu comment tu tu ressens le, le, le fait d'être une fille, comme tu l'as dit tout de suite, dans, dans ce milieu-là, où euh, comme beaucoup de milieux malheureusement, il est beaucoup, beaucoup dominé entre guillemets par par des hommes dans l'industrie. Bien, bien sûr, je te, par, je te parle vraiment dans l'industrie où tu as affaire à des hommes tout le temps et euh, que pour beaucoup, à une certaine époque, le manga c'était un truc de mec comme le foot, etc. Comment tu, tu as appréhendé ce truc-là Comment tu t'en es sorti Et comment tu, tu mets un doigt d'honneur à ça euh, J'ai mis même un gros wad. Ouais. <rire> je sais, moi, je suis arrivée dans un salon. Hein. Vraiment, je me suis dit... Yeah. Euh, je sais que je vais arriver dans un milieu où il y a quasiment que des mecs. On me l'a dit hein, de base, même une pote à voix qui n'est pas du tout dans ce milieu elle avait un peu checké sur YouTube, elle a dit « mais il n'y a pas de meufs, quoi. Il n'y a pas de ouais. meufs dans ton milieu. Il y en a très, très peu. Il n'y en a quasiment pas. Euh, et le peu qu'il y avait... Je pense surtout à TikTok, où c'est quand même une plateforme relativement plus facile pour se lancer, parce que le montage, bah, il n'y en a pas beaucoup, oui, enfin, genre tu peux faire ce que tu veux. Euh, YouTube, ça reste quand même très qualitatif, il faut faire du montage, c'est beaucoup c'est c'est euh, beaucoup Ouais, ouais, c'est compliqué YouTube. Sachant qu'en plus, j'ai pas commencé par le plus simple, j'ai commencé par YouTube. Donc, je suis arrivée dans un milieu où il y avait déjà bah, des chefs otaku, des hermites modernes, des, des, des, Modern, des, euh, des monts corvaux déjà en place. Et la seule meuf dont on m'avait parlé, finalement, on ne la voyait pas. Elle donnait que sa voix et elle parlait de One Piece. Euh, donc, j'étais en mode, ok, donc euh, une des rares meufs, en fait, finalement, elle ne se monte, euh, se monte pas. Et finalement, quand tu regardes même dans le milieu du manga au Japon, même une mangaka change un peu son nom. Pour ne pas qu'on sache que c'est une femme pour présenter du shonen. Je suis, on est vraiment dans un milieu ah. très très finalement un peu un excellent. peu miso. C'est c'est très euh, ah oui, mais le temps, les, hein. les femmes et le shonen et laisse les vrais sujets aux hommes. Tu ne maîtriseras pas. Euh, J'en ai ah. eu dans, des réflexions euh, très très déplacées dès le départ ah oui ah euh, ah bon parce que. Euh, Ouais, ouais, j'ai eu, euh, bah, de toute façon je suis en train de préparer une vidéo elle sortira pas tout de suite mais euh, sur la place de la femme dans ce milieu manga, pop culture, geek parce que finalement quand tu regroupes ce milieu là avec les jeux vidéo et le manga c'est un milieu très très masculin euh, quand tu prends euh, même, tu prends euh, les stats qui sont sortis de Twitch euh, ceux qui gagnent le plus et les plus connus sont des hommes dans ce, dans ce top 50 ouais. il doit y avoir trois filles et la moitié sont en moitié dénudées donc il y a qu'une seule qui euh, c'est un peu le reflet aussi de la société c'est aussi le cas dans la société en général ah ben oui, bah ben en fait le problème c'est que oui, ceux qui gagnent le plus, même sur YouTube actuellement, sans, sans parler manga forcément, ceux qui gagnent le plus sont sont des hommes et finalement les filles qui vont ressortir comme les la situation, sont dans des milieux, bah elles font du vlog, il euh, y a beaucoup de mode, donc ça va être un million, on va dire de filles, donc euh, ou le make-up, on m'a déjà dit hein, retour de faire du make-up, c'est mieux, on m'a déjà dit retourne à la cuisine, hein, <rire> et c'est ah, avant qu'il est le la cuisine qui donc, euh, <rire> mais après moi je me dis finalement euh, Bien de mettre un coup de pied au cul dans ce, dans, enfin, un coup de pied euh, à la fourmilière euh, pour, euh... parce que finalement, en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont très contents euh, de ça, qui trouvent que c'est peut-être, entre guillemets, un vent de de fraîcheur il euh, y a une nouvelle approche et euh, moi je mon but c'est pas juste de dire je suis une meuf sur les réseaux je moi je, alors je suis peut-être un peu utopique et je regarde trop de shonen mais euh, je, je suis peut-être dans ce délire finalement on s'en tape que soit un homme une femme ce c'est plus on est plus des êtres humains et c'est notre personnalité qu'on doit mettre en avant moi je soutiens des, des, des ouais. personnes sur twitch comme comme trivia comme comme magla qui, qui arrive et qui défonce tout et qui montent leurs skills et c'est vrai que la société tendance à mettre plus en avant des femmes qui ont réussi grâce malheureusement grâce enfin malheureusement à ce qu'elles veulent bien évidemment grâce à leur corps et c'est vrai qu'on en parle plus facilement ou alors on va parler des femmes comme des hystériques féministes machin mais des filles euh, bah, on est plein à être en mode de good vibes on peut parler de n'importe quel sujet mais on n'en parle pas malheureusement donc euh, mon but c'est vraiment d'essayer de de démocratiser, démocratiser ça sur YouTube et, euh, et, et de montrer que bah, je suis une fille dans un milieu de manga mais je suis surtout une personnalité avant d'être une femme une personnalité qui peut parler de, de sujets que euh, avant tu regardais chez, chez des hommes et et ça peut euh, je suis pas là pour pour me montrer mais plus pour montrer ma personnalité et, et voilà et je pense que ça peut lancer euh, et des connaissances entre guillemets. Et des connaissances aussi oui, des voilà, connaissances, mais connaissances ton expertise de... dans, dans le milieu de manga ouais. Ouais, c est, c est, c est, je pense que c'est important de mettre ça en avant et ça peut aussi aider d'autres filles à se lancer euh, et à affronter okay. aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit euh, je n'ose pas parce que je vois les commentaires et ça me fait super peur. Alors je tiens à le préciser s'il y en a qui regardent il faut avoir les faut avoir le cœur bien accroché parce que le début est très compliqué. On va on va te mettre des balayettes plus facilement quand on est une femme, faut se dire que quand tu es dans ce milieu, tu plus tu pars avec une crédibilité négative. Dis-toi ça que tu pars avec une crédibilité négative parce qu'on va te sortir si tu réussis, c'est parce que tu es une meuf. Alors, il y a réussir et réussir. C'est bien de réussir, c'est bien d'avoir des vues, mais euh, après, de gagner en crédibilité, d'être euh, bah, euh, demandé pour venir sur des plateaux, de se dire qu'elle euh, va peut-être réussir à tenir une conversation sur un sujet, c'est une autre histoire. Donc, il y a réussir et réussir. Et euh, je pense qu'on décrédibilise trop le fait que, bah si, une fille, Magla, est jolie, c'est une jolie femme, mais avant tout, on la, on, on la suit sur Twitch, parce que bah, peut-être que bah oui, elle est jolie, c'est cool, c'est on aime bien euh, aller l'utile à la game, quand je regarde une série qui est un beau gosse, bah, ça m'arrange, <rire> mais euh, mais <rire> au-delà de ça, la story est cool, si, si Magla, ce qu'elle fait, elle est cool et que j'aime bien l'écouter, bah c'est ça qui importe, et finalement, c'est un peu mauvaise langue, donc euh, je pense qu'il faut Alors... sortir un peu euh... plus on va, on, on va continuer dans le même sens que ça. Tout de suite, tu as dit tout à l'heure, tu as dit euh, que c'était euh, que c'était une profession difficile lorsqu'on se lance dedans. Qu'en on pensait tes ton entourage, tes proches, etc. Parce que euh, on a bien sûr, lorsqu'on est dans ce milieu, euh, pas des petites réflexions, mais des gens qui sont pas forcément au courant. De ce que c'est et ne voit pas ça forcément comme un métier et tout ce qui est nouveaux médias que ce soit du YouTube que ce soit du Twitch que ce soit du, du TikTok comment ton entourage a vécu euh, la chose est-ce qu'ils t'ont encouragé directement ou est-ce qu'ils t'ont mis euh, quelques petites euh, quelques petites mises en garde euh, bah euh, pour ce qui est de ma mère sur ma mère c'est ma meilleure pop-up girl donc je vous avoue euh, <rire> elle était grave derrière moi euh... Je pense à Louméo qui est dans le chat, qui est ma meilleure amie, qui est ma première fan depuis le départ, qui me soutient depuis oui, le départ et qui m'a toujours... Euh, qui Après, je parle d'elle parce que c'est vrai que ça fait plus de dix ans qu'on qu est amie et que est... vu que j'ai de... je suis fille unique à la base, euh, je, je comptais un peu sur la vie aussi de, de, de mes amis proches parce que, euh, il y en a certains qui étaient... En... Bah, la plupart de mes amis proches étaient en mode « Mais let's go, je te vois tellement là-dedans, c'est génial !» Après, pour ce qui est de ma famille, euh, bah vous étiez en mode euh, ah ouais c'est marrant bah, mon oncle du sud avec son bon accent il m'a dit mais je comprends pas il y a déjà qui te paye fait qui paye pour te regarder c'est marrant ça. <rire> je vais me et euh, on va prendre là la... c'est marrant quand même <rire> je, si j'avais su j'aurais <rire> fait ça depuis le départ <rire> et ils sont ils sont même perdus le par thème. ce milieu là mais finalement ils il, il me regardent ils lâchent like ah je suis trop content pour toi après ça a été plus euh, bah, mon ex copain que après je suis plus avec lui depuis novembre mais il a été là oui. à mes débuts et euh, certaines personnes se disaient euh, j'ai eu des réflexions en mode mais euh, mais euh, <rire> tu, tu, mais tu vas faire quoi à côté <rire> Genre, ah, <rire> du coup je bah, je bah, ça tu te rends compte que c'est pas juste 35 heures c'est un travail à plein temps c'est à dire que moi je prends l'avion pour aller au Japon je vais pas être en détente constamment je vais être avec une caméra constamment et tous les soirs je vais taffer sur un petit montage donc en fait les vacances c'est un peu fini entre guillemets c'est sûr que en fait pour la plupart des gens se dire que je me lève pas forcément à 6 heures du matin et je prends pas le métro pour aller travailler bah, c'est pas un vrai taf je, tra je travaille chez ouais. moi, euh, je lis des mangas. C'est pas possible que ce soit un, tra un vrai travail. Mais en fait, les gens se disent, ne se rendent pas compte que transformer votre passion en travail, c'est très risqué. C'est très, très risqué parce que vous pouvez arriver à un point où euh, votre passion vous dégoûte si vous n'arrivez pas à gérer ça. Entre guillemets, vous dégoûte, je ouais. ne serai jamais d'écouter du manga, mais quand vous recevez des mangas, euh, les gens se disent, ouais, « tu reçois des mangas, mais c'est trop bien. » Oui, mais je vais devoir les lire. Ouais, faut les lire. <rire> je vais devoir ouais, euh, les lire. Faut des présentations, il euh, faut faire des vidéos, il faut faire des stories, il faut unboxer, il faut donner son avis, il faut faire de la vue. C'est un, un échange équivalent, tu vois. C'est euh, <rire> ouais. un, un full-bénile, tu le... vois. Donc, bon, euh... on, on en parlait un peu tout à l'heure en off, il y a aussi tout le côté euh, communauté management que tu dois faire derrière. Euh, tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, gestion du Discord, gestion du Twitch, gestion du YouTube, euh, écrire les vidéos, poster les vidéos, répondre aux commentaires, etc. C'est etc. vraiment un, ouais. un, un, un taf. <rire> Exactement, c'est vraiment un, un, un taf à euh, plein temps. Euh, une petite question, on va, on va encore retourner dans, faire un petit bond dans le temps, moi qui déteste les voyages temporels. Comment tu te vois dans ah. cinq ans dans cette, euh, dans cette, euh, <rire> dans ce milieu? Comment tu te vois? Où, quel est ton, comment tu te projettes? Mon objectif, mon, mon, ouais, mon C'est le mot que je cherchais. Exactement. Euh, alors, je vais parler en toute sincérité. Euh, étant donné que je vais avoir 31 ans, que dans 5 ans, du coup, j'en aurai 36, euh, j'ai beaucoup d'attentes parce que euh, le... malheureusement, euh, je suis une meuf et le temps passe. Alors, je ne peux pas euh, parler de l'horloge biologique et tout le tralala, mais n'empêche que ah. ça. Me... Je me dis, tu vois, euh, avant 40 ans, déjà, on... en général, on se dit avant 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et, étant donné ah. que je me suis lancée assez tard là-dedans, que je suis quand même entourée de beaucoup de jeunes. Il ah, y en a qui ont 20 <rire> ans, qui ont le million. Euh, je suis entourée de, de beaucoup de personnes euh, qui euh, qui ont qui ont percé et qui ont à peine 22 ans, 23 ans, je me dis à 30 ans mais c'est tranquille après tout peut s'effondrer du jour au lendemain hein, ça c'est on est à l'abri de rien mais euh, moi dans 5 ans en fait euh, c'est vrai que le manga restera toujours euh, ma passion, ma base, et c'est pour. mais euh, je veux élargir le truc, parce que vu que le manga se, démo... se démo... démocratise, j'ose espérer qu'un jour il y aura des chroniques sur les chaînes euh, peut-être principales, ou sur des, des plus grosses chaînes classiques euh, de manga, peut-être que je serai animatrice là-dessus, peut-être que euh, euh, j'aurai mon... ma propre émission, on ne sait pas, étant donné que je pars euh, sur l'animation, sur le fait d'être animatrice depuis quelques temps avec Kurokawa, euh je, j'aimerais te, dans cinq ans plus qu'une personnalité manga, être euh, entre guillemets une personnalité publique, quelqu'un euh, à part entière qui euh, a ouvert entre guillemets la voie du manga de manière euh, euh, féminine, <rire> on va dire ça comme ça. Yes. Euh, euh, j'aimerais être la number one finalement euh, sur euh, sur YouTube en termes de manga et en termes de, de pop culture finalement parce que je, je joue aux jeux vidéo aussi sur Twitch. Euh, je, je suis yes. amenée, une fois qu'ils ont ouvert les frontières, j'aimerais bien que ça, ça, ça s'active un petit peu, euh, faire du vlog au Japon, euh, faire euh, être une Personnalité finalement dans cet univers-là qui est quand même très vaste de la pop culture asiatique, euh, j'aimerais être quelqu'un d'influente de, de, de, de, dans ce milieu-là et euh, être appelé un peu partout quoi. Genre euh, voilà, je pense que j'aimerais être quelqu'un d'important. <rire> en tout cas, c'est bien parti pour le milieu du manga. Dans un premier temps, on te souhaite de réussir dans le milieu de la pop culture en général. L'une des meilleures manières de connaître quelqu'un lorsqu'on est dans ce milieu du manga, justement, à mes yeux, c'est de faire un portrait chinois. J'adore faire des portraits chinois. Ça, ça me l'a vu arriver. Ça te démangeait. Hein. Ah, ça me démange depuis au moins trois, quatre émissions euh, parce que on est des passionnés. Et selon tes réponses, eh ben, je vais pouvoir te mettre dans une case ou une autre, ou une autre tu vois. Et moi, je suis un mec Et totalement con roses. de ce côté-là. <rire> Alors, ça va être ça. Je vais te poser une question. Je vais te demander si tu étais un oiseau. Tu me dis, je suis tel oiseau. Et tu pas surtout de me dire pourquoi tu as choisi cet oiseau-là. On y va? Let's go. J'adore ça. Ah, je... <rire> si tu étais Perceau principal de manga, lequel serais-tu <rire> Waouh Attends deux secondes. Tu pouvais pas m'envoyer une fiche avant. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. On parle pas de dan dan dan. Je ne suis pas sûr de quoi. Ah, il y a je Siri sais. qui croit que je lui parle. On dan dan dan. Non, non, alors, je dirais pas. Nadal, -na c'est -na, avancé pour ça. Euh, yes. Je ne peux pas encore. Euh, euh, je n'ai pas révisé. Oui, Louméo, je n'ai pas révisé. C'est très compliqué. Attends, deux secondes. Je me tourne vers Mamangatek vite fait. Je prends un peu d'inspi. Euh, let's, let's go. Uh, Seb, tu peux, pas, tu peux participer aussi. Hein. Seb, tu peux nous répondre aussi. Pas de souci. Euh... Si je un Personnage le principal. Ouais. Vas-y, Seb. <rire> Auquel tu t'identifies. Tu dis, ah, moi, j'aurais fait comme lui. Je serais ce mec-là, moi. Bah je serais Yota. Bien, yeah. Yota. Je serais mal. Yota de The Girl. <rire> c'est pas je mal. Top. Si, si c'est personnage principal, genre le personnage principal, ouais. c'est Yota. Et sinon, si ouais. c'est genre dans les personnages principaux, euh, pop. D'accord. Moi, dans les personnages principaux, je pense que je serais Takamura de Hippo. Ok. Ah ouais, carrément, quoi. Ça va, tu j te la racontes. J'aime bien, bien son côté... Euh, je fais le guignol tout le temps, mais je suis un, je suis un ultra crack. Et je suis un ultra crack, et quand il okay. faut se concentrer, je me concentre. Soso sans pression. Hein. <rire> C'est pas éliminatoire du tout. Hein. C'est très, Je ne je... vais... Très... Vais... vais pas vraiment te juger, je ne suis là-dessus. Mais euh... Euh... sans pression. Euh... En fait, il y a un perso auquel je m'identifie, mais ce n'est pas un personnage principal. Donc, si après, dans tes questions, il y a quel perso féminin euh, tu identifies, je veux bien répondre après, ah. sinon. Euh... Euh, non, ça y est pas, puisque j'englobe vraiment masculin et féminin, pour le coup. Euh, alors, je, je vais tricher. Euh, en perso féminin, c'est Tsunade, mais le problème, c'est que c'est pas un perso principal. Ouais. Euh... vente c'est pas grave. Tu sais quoi Ça, euh... ça répond déjà à, ça répond déjà à la troisième question que j'avais, c'est si tu étais un personnage, euh, un maître, un espèce de sensei dans le manga, je pense que tu peux rentrer plus ou moins Tsunade dedans. Ah, oh! oh, oh, oh. Un <rire> un personnage secondaire. Ah bah non! Dû ah bah non! Les... Bah non bah C'est Odizuka les... direct! Odizuka oh, direct, oh. ouais. ouais bien, ah bah ouais! J'aime bien parce qu'il a rien à foutre, il est comme moi. Mais euh, non, Exactement. non. Sinon, euh, perso principal auquel euh, je suis très attachée et je. je <rire> il a Guts, bien évidemment. Euh, en Guts, fait, j'aime okay. son côté sombre et. Euh, et son côté euh, très touchant finalement c'est quelqu'un d'entier euh, que que j'aime beaucoup je, il me fait de la peine vraiment quand je le vois j'ai envie de pleurer euh... <rire> et, et il a ce côté euh, je dis rien même quand on a mal et du coup je me je je, je m'identifie un peu à lui alors c'est très profond ce que je dis mais... euh, en fait c'est des <rire> persos euh, comme Tsunade, itachi euh, guts euh, ou même eren ouais c'est vrai que oui, en perso principal, c'est des gens qui ont, la, qui ont la haine, qui ont la hargne, hein, qui le montrent, mmh. mais leur souffrance, là, ils, les gardent, ils la gardent pour eux et euh, ils voient au-delà de, euh, de autour d'eux. C'est des gens qui voient plus loin ouais. et qui sont prêts à des sacrifices et, et qui, qui, qui, qui traversent beaucoup de choses et qui sont très forts mentalement, je trouve. Donc, euh, ouais, je, je partage. Hélène et les garçons, hein. on a Monsieur Graou mais... qui, qui est très fort avec Hélène et les garçons, il me fait rigoler, c'est pas mal. Tu sais que dans cette émission, enfin. Devant moi, il y a deux personnages qu'il faut pas citer, qui, qui, qui sont, qui m'énervent un peu. Il y a Eren dedans et Sasuke. Pour les mêmes raisons, les deux, ils sont bien écrits, plus ou moins bien écrits, et du coup, leur réaction à chaque fois m'énerve ça me ce que tu viens de dire sur NR, sur rn j'ai dit énerve lapsus sur rn est totalement vrai c'est qu'il voit très loin mais malheureusement ce sont pas des décisions qu'on aurait qu que j'aurais pris moi et que malheureusement j'aurais choisi le court terme à mon avis bref on continue petite parenthèse on continue le, le portrait chinois le portrait chinois si tu étais c'est un peu plus dur si tu étais un CNN, lequel serais- tu si j'étais un Sénène Yes. Oui, bon. <rire> ouais, mais... Sébastien, allez hop <rire> Ah c'est dur euh... hein tu... Si j'étais un Sénène seinen... Un CNN Donc si j'étais un manga trop pas facile. Un personnage ah, Berserk un, un manga Berserk Pour quelle raison Parce que euh, il, euh, il ressort euh, ce côté de moi très très sombre alors, c'est très bizarre ce que ouais. je vais dire, mais euh, ah, Gia, peu il y a une part euh, très, très glauque, euh, très sombre et euh, pourtant euh, euh, assez réaliste dans les émotions humaines euh, qui euh, qui, re qui reflète en moi, en fait, cette fatalité euh, émotions humaines. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais euh, Berser quand tu le lis, oui. c'est fatalement euh, réaliste sur certaines émotions. c'est pas utopique du tout. Hein et euh, j'ai une part de moi qui aime bien l'utopie qui aime à penser que le monde peut s'améliorer. Il y a une autre part qui est très, très fataliste et un peu dépressive. Et euh, c'est Berser qui l'image le, qui le mieux, en fait. Voilà. D'accord. Toi, Seb. Là. Pardon. <rire> et bah, il bah, a Maison et coucou Parce que sous un aspect euh, très comique et voire guignol euh, en fait je cache une âme très sensible euh, mmh. et en même temps euh, euh, complexe qui reflète toute la dramaturgie de la société moderne. Voilà. C'était beau D'accord. Ouais, C'était bien écrit, c'est bien écrit, monsieur, c'est pas mal. Euh, si tu, un peu plus facile, un peu plus cool, euh, si tu étais hum, un personnage badass, quel serais-tu Tu, tu n'as pas le droit de réutiliser les réponses que tu as déjà données, euh, bien sûr. Euh, ah mais Quel serais-tu Un personnage badass Alors attends, du coup, ouais. la première question, j'ai parlé de Eren Goetz, euh, tout ça. Euh, ouais. En CNC, j'avais dit Odizuka, on est ouais, d'accord ouais. Yes. Badass. Du coup, je, là, ben bah non, là, du coup, je peux placer Tsunade. Yes. Ouais. Tsunade, elle est badass bien sûr qu'elle est badassunade. Elle arrive. C'est bah oui. elle qui a le plus brillé face au, au combat, au combat contre Madara avec Saint Kagi. Elle est arrivée. Elle a dit, oui, je suis la petite fille de Hashirama. Oui, j'ai l'air éclaté. Et la meuf, elle est arrivée. Elle a éclaté son susano avec un coup de poing. Elle a attrapé les deux anciens que, que, il était, hey, comme ça, il, il les écoutait. Et là, elle elle s'attrape par le callback. Elle a dit, je vais faire ce que je veux. J'ai rien à foutre. ouais, ouais, ouais, j'avais ouais, ouais, ouais, oublié ça. Est validé, elle est est, validé. Elle, elle, elle est, Pour moi, c'est Nokagi qui, euh, qui, qui envoyait du steak. Ah ouais, même, moi, même, même lors de l'attaque de Pain sur le village, euh, si ouais. Tsunade, elle n'est pas là, ouais, ouais, est ouais, ouais. Même, ouais, même ouais, ouais, elle est venue. Okay, okay, Nokagi okay, okay. okay, okay. lui a dit, non, va sauver les villageois, c'est à moi de le faire. Mais elle était en mode, ouais, oh, ah, j'y vais, let's go. Personne n'est venu, hein, sauf Tsunade. Et après, il <rire> a taille, évidemment. Tsunade, je la trouve ouais, extrêmement ouais, ouais. badass. Et, et, et, c'est quand même, on a tendance à minimiser le, le, le rôle et l'importance euh, des médecins euh, dans l'univers dans de, enfin, de la guerre. Mais ma meilleure amie, par exemple, est, euh, est euh, au gradé de l'armée la, de, de terre. Et euh, du coup, elle, elle a, on en avait parlé. Et elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point les médecins, ça doit être eux qui doivent rester en vie le plus longtemps. C'est eux qui sont en retrait. Mais dans cette histoire, en fait, Tsunade, elle a la phobie du sang et elle y va quand même. Elle a perdu énormément de monde, mais elle continue quand même à y aller. Et je trouve ça je trouve ça très fort en termes de mental. Bien Et toi, Seb Je suis désolé, il y a des personnages qui se battent dans mon bureau, donc du coup, j'ai pas entendu la question. C'était comment C'était un personnage banal Un personnage quoi Badass. badass. Ah oui ah, ouais. Si j'étais un personnage, euh, badass. À part moi, qui tu vois <rire> <rire> bah, Si j'étais un personnage badass, je pense que je serais Rio bas, en fait, parce que ouais, euh, Je serais obligé de faire le guignol régulièrement pour cacher mon côté badass. Ouais. Tellement je suis trop fort, je suis je, je fais le guignol. Ok, c'est validé, c'est validé. Et une petite dernière question, petite dernière question euh, qui va être un peu plus technique. Si tu étais. J'ai pas envie de la tourner comme ça là. Non, je vais la tourner comme ça. Si tu étais un mangaka, lequel serais-tu? Oh. Donne-nous ta, ta. Tu peux nous donner aussi ta ref ultime, s'il si ne devait rester qu'un seul mangaka, lequel le souhaiterais-tu qui On souhaite de mal à personne, bien sûr. Ah non, mais tu <rire> pouvais pas, tu peux pas me dire s'il devait en rester quand. Ah non, c'est pas possible. Ah non. <rire> Non, mais peut-être, peut-être euh, effectivement, un mangaka, tu vois, qui t'inspire euh, par son bah, parcours. Bien sûr, euh, ça, euh, je sais pas. Par exemple, moi, je sais effectivement, là, pour le coup, je sais qu'ils répondent, là. Vas-y, ah, moi je sais. Ce... Je sais. Bah, moi, clairement, effectivement, si j'étais un mangaka, euh, celui qui m'inspire le plus, c'est Takehiko, Hin... Takehiko Inoue. Parce que ouais. c'est un mec. Euh qui est une force de travail et de progression qui est incroyable, c'est-à-dire que tu prends Slam Dunk 1, tu dis ah ouais c'est plutôt bien dessiné au Slam Dunk 30, 31 ou 33, là, je ne sais plus la, la longueur de la série tu dis ah mais ben non en fait il ne savait pas dessiner au début puis tu ouvres un Vagabond 1, tu fais ah non mais il ne savait pas dessiner avant et tu prends le Vagabond 36 et tu dis ah putain mais quand tu t'arrêtes tu continues à progresser gars c'est un truc ouais. de malade, c'est incroyable et j'espère continuer à m'améliorer aussi moi dans la vie euh, dans tous tu les fais. domaines dans lesquels je suis et, et franchement c'est un c'est impressionnant en fait ce, ce type. C'est vraiment un, un, quelqu'un qui, qui cherche toujours à progresser, même s'il pourrait se dire ok je suis installé, je suis un peu le Messi, je marche sur le terrain. Et ben lui est vraiment à la recherche du challenge. même on a on a parlé dans une précédente précédente émission ah ouais. où il cherchait encore une autre manière de parfaire son art. Il passait au numérique actuellement, il dessinait soit au numérique, soit il allait sur des grands grands sur des grands grands formats toujours entradis. Et je comprends je comprends ta réponse. Moi je vais faire simple, je dirais Toriyama parce que c'est quelqu'un qui a fait rêver pas mal de gens, Akira Toriyama. Et euh, on en parlait tout à l'heure en off avant l'émission, lorsque j'ouvre, euh, euh, malgré tout ce qu'on lit actuellement, lorsque j'ouvre Dragon Ball, ça a l'air incroyablement simple et c'est euh, c'est le don qu'il a justement dans, dans tout ce qui est découpage, etc. qui est inc un, inclassable pour moi. En fait, c'est le simple et efficace, quoi. Mais en fait, c'est pas toujours Bien le sûr. plus facile à faire. Bien euh... sûr. Euh... Bon. <rire> Il faut y aller, la Il va falloir ouais, y aller. Ouais, euh, je... je vais quand ouais, même dire, parce que ça reste euh, mes, mes mangas préférés, vous savez, c'est Berserk, euh, Naruto. Euh, je vais quand même rester sur euh, Kishimoto. Euh, si c'est très dur de ne pas prendre Miura. Uh, Miura est un, un exemple même d'un de, de, de, génie euh, en termes de, de mangaka, que ce soit au niveau d'histoire et dessin. Mais Kishimoto, euh, en fait, il a ramené pour moi dans le shonen neketsu, une forme, euh, une forme complexe de, de, de psychologie et, et d'émotion dans un milieu qui était pourtant très baston, et, euh, et enfin, dans, dans le milieu classique du shonen neketsu, surtout euh, fin 90, euh, début 2000. Il a il a amené quelque chose de, de nouveau dans le Big Three, je trouve enfin parmi le Big Three en termes de même en mmh. termes d'antagoniste. Finalement, on n'est plus sur le méchant qui est méchant pour être méchant. Euh, au contraire, lui il a vraiment non, développé dès les premiers dès les premiers tomes avec Zabuzar, il a ramené quelqu'un de d'humain, en fait, il a ramené énormément d'humains. et c'est pour ça que je pense que si il a touché autant de femmes euh, avec son œuvre, il a ramené un public féminin parce que euh, ne, ne serait-ce que son trait, moi j'aime énormément ce personnage. Euh, il exprime énormément de choses, il, il y a de l'émotion dès les premières pages en fait, il y, a, il y a un affect qui est ouf et je trouve qu'il a, euh, a, a une vision quand même de l'humain qui, euh, qui peut ne pas plaire, qui, qui te met même, tu vois quand je prends des personnages comme ça, ça énerve, ça énerve parce que il, il, il, il provoque en toi ce que tu détestes chez l'humain et pourtant, euh, tu peux avoir des potes comme ça que tu as envie de secouer. Parce que tu sais que ça peut arriver. Il y a des psychologies comme ça qui, qui sont énervantes, qui sont des fois incompréhensibles et qui existent quand même. Et, euh, et lui, il l'a ramené. Que ce soit des personnages euh, féminins, masculins, il l'a ramené. Ça a été un pari risqué parce qu'il y en a qui se sont dit « Mais c'est qui celui-là Il m'énerve, oh, il me saoule, il me saoule. » Mais il a ramené quand même euh, beaucoup d'humains et peut-être pas tant que ça d'utopie parce que Naruto a un côté utopique, mais c'est quand même un des personnages principaux qui a le plus vrillé, qui a eu le plus de, de haut et de bas. et, de on et a bas. vu. Euh, à, à deux doigts de vraiment de flancher beaucoup, beaucoup de fois. Euh, je pense à une scène euh, Kishimoto, le fait qu'il ait mis, enfin, euh, même le studio Pierrot, hein, quand tu penses l'œuvre Naruto, sans Kishimoto, il n'y aurait pas. Mais quand tu penses, la, tu revois la scène où Naruto euh, a une, une crise, euh, euh, il se met à, à avoir du mal à respirer après avoir entendu que Sakura était parti euh, pour, pour, euh, pour euh, tuer Sasuke. Je, je le vois par terre en train de alors que c'est un héros de shonen qui peut taper des ouais. gens, euh, qui, qui a un QB, le gars, il se, il se met à avoir une crise mmh. d'enquête. Je trouve ça non, bah, extrêmement c est, c est, c est et ouf d'amener ce Là, genre de truc-là. Je, je Là, au bout, je trouve qu'il est, euh, est incroyable. Tu as, as, euh, as toujours avec Naruto, avec Naruto ce petit côté, euh, est-ce que je vais me compromettre ou pas Est-ce que je vais passer oui. dans le côté obscur ou pas Là où, où ouais. beaucoup auraient aura, aura, aura, aura craqué et c'est vrai qu'à un moment c'est un petit côté énervant tu dis ok il est toujours gentil mais c'est vrai qu'au moment de pain tu te dis ah là il, quand tu vois je crois c'est à ce moment-là où l'arrache justement le talisman le de la, de la cage du cubie ouais. en vérité ah, il a craqué je... à ce moment-là il, il a clairement craqué à ce moment-là il a grave craqué en fait la scène Natale a vraiment février et euh, et, euh, et même même je prends la Grande Guerre après la mort de Neji, face à Obito, tu le vois vraiment, il est perdu le type. Il est complètement perdu. Et c'est juste la claque d'Inata, encore une fois. Il y a toujours Inata dans le coin, <rire> qui, euh, ah, qui le ramène un peu à, à la raison. Mais euh, comme quoi, les femmes sont toujours là pour te recadrer un petit peu. <rire> c'est important d'avoir une femme. <rire> non, non, Alors, petite beaucoup, euh, euh, euh, oui. petite précision rapidement à Monsieur Graou par rapport à Toriyama. Bien sûr que Toriyama, lorsque je disais, c'est simple, je parlais vraiment euh, de lorsque tu ouvres le livre « Dragon Ball ». Euh, c'est tellement il est tel, il a tellement un niveau de storytelling à travers son découpage que ça a l'air simple, il n'y a pas de drama, il n'y a pas d'énorme travail, tramage, c'est pas ultra ultra comment dire, chargé comme du Oda et pourtant ça reste une masterclass dans le dans le récit Dragon Ball, c'est ce que je voulais dire jamais de ma vie le me permet de critiquer Comment Le chargé n'est pas toujours bien. Voilà et justement si je, si ah, je, je me dis dans le portrait détendez-vous que... là, là hein. voilà. <rire> <rire> de ouf de ouf et justement lorsque je dis que dans le portrait chinois que j'aimerais Toriyama c'est parce que c'est une personne que que je respecte énormément d'un premier temps mais que je suis totalement gaga de, de Love Dragon Ball et neuf que je lis une fois par an donc je, je veux pas je veux bien sûr pas dire que Oda que Toriyama c'est trop simple à faire etc c'est pas du tout dans ce sens là bref <rire> bref on va ah, vas-y. Vas on va clôturer ce petit portrait chinois, on va pouvoir vous présenter la deuxième œuvre de la soirée qui s'appelle Mimizuku, qui est un shoujo, Seb, c'est bien ça C'est ça, c'est un shoujo. Mimizuku est le roi de la nuit, le titre complet. Yes, et le roi de la nuit. Est-ce que tu peux nous le pitcher, s'il te plaît Ouais, j'ai, euh... vu, euh, j'ai vu que c'était une adaptation, rapidement, j'ai vu que c'était une adaptation dans un premier temps et qu'au scénario c'était Yu Suzuki. J'ai fait des petites recherches et j'ai pas réussi non. à savoir si c'était le même Yu Suzuki de, non. Non, non, rien de, de Segar. C'est pas, pas le D'accord, okay. Pas du tout le Yu Suzuki de Shenmue. Non, non, non. non voilà, c'est ce que je me suis dit, mais. T inquiète que, que j'aurais fait de la com' dans tous les sens, hein, Si ça avait été un roman adapté du scénariste de Shenmue, évidemment que. Non, non. Je m'excuse, de j'ai la porte à mon chat qui commence à vouloir défoncer la porte. Il n'y a pas de, Il y a pas de Non, mais d'autant que le scénariste, genre, enfin, Yu Suzuki, là, c'est la mangaka en fait. Le scénariste, c'est Kogyoku Inuki. Mm. Voilà. D'accord, ouais. Euh... L'œuvre originale, oui. Et en fait, du coup, c'est un shojo, c'est un shojo qui a été publié dans le magazine Hanato Yume, qui est quand même le magazine le plus connu de c'est un peu l'équivalent en shojo du Shonen Jump. Le Hanato Yume, c'est le magazine dans lequel tu as eu comment Fruits Basket par exemple, Hanayori Dango je crois, oui, si dis pas de bêtises euh, bref, vraiment c'est le ah, magazine évidemment. Harana plus... euh, Yoridongo c'est incroyable ça voilà. oui. c'est enfin, vraiment un magazine de ouf euh, et c'est une référence en shoujo, là on est sur un titre en 4 tomes, série finie et en mm -hmm. fait ça se passe dans un monde euh, de fantasy où on va suivre donc, euh, la jeune Mimizuku qui est une jeune humaine euh, qui, euh, qui erre dans une forêt toute seule, elle a un, un étrange numéro tatoué sur le front, elle a des chaînes, des chaînes aux au poignets et aux chevilles. Et en fait, on comprend que c'est une jeune esclave et elle se balade dans cette forêt qui est peuplée de démons parce que tout simplement, elle espère que les démons vont la dévorer et donc mettre fin à sa misérable existence. Voilà, mais il se trouve que contrairement aux, aux rumeurs euh, viles qui se répandent dans la société humaine, les démons ne mangent pas, spécialement les humains. Donc elle croise la route du, droit, du roi de la nuit qui va la détromper et en fait, au contact de cette créature étrange, euh, et ben elle va redécouvrir peut-être la valeur de sa propre existence. Bien. Il okay. euh, faut, faut que tu me donnes des cours de pitch, euh, Sébastien. Là, tu, tu fais naître en moi un complexe. Il faut, faut, faut vraiment que je m'entraîne pour pour être ne serait-ce que un, pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de ton talent dans les pitchs. Euh, moi, j'ajouterais peut-être pour compliquer, pour compléter, excuse-moi, euh, ton pitch euh, que justement ah, le roi de la nuit. Donc compliqué là qui, qui est arrivé, j'aime bien. Ah, bien, <rire> bien. Ah, ça. Euh, pour compléter donc euh, ton pitch. Euh, que justement, il y a une espèce de relation qui va naître entre Mimizuku, entre pour le coup, et le roi de la nuit. Euh, euh, Mange-moi, je veux pas te manger, quoi. Et qui, qui, qui nous tient Alors, en haleine. Et que... Je suis assez d'accord, si je... mais je l'avais pas dit pour pas trop spoiler. Mais oui, évidemment. Ouais, mais moi, moi, moi j'en ai rien à faire, mmh. moi. Demain, je sors de Doctor Strange, je raconte tout. <rire> oh non! Oh. Mais c'est c'est une belle oeuvre avec un beau design et qui parle de sujets. Enfin voilà, on voit bien qu'en sous-texte, ça parle bon d'abord de harcèlement, ça parle de, de suicide, ça parle en vrai de. On est dans un dans un manga complètement dans un monde complètement fantasmé, dans un monde de fantaisie, mais qui parle en vrai de problématiques très réelles et très ancrées dans notre société actuelle. Euh, ça parle d'acceptation de l'autre, évidemment, de toutes sortes de, de, de toute choses, et c'est très chouette. C'est évidemment un manga qui n'est Enfin, sans aller jusqu'à dire que c'est un manga à réservé à un public adulte, parce que c'est pas, pas à ce point, c'est pas un manga qu'il faut lier. enfin, faut, faut être dans un bon mood pour le lire, voilà. Disons que si vous êtes poétique. dans un moment compliqué de votre life, peut-être vous le posez sur l'étagère et vous le rouvrez dans quelques semaines. Voilà. Ouais, je pense que je l'ai trouvé très poétique, en tout cas, de mon côté. Qu'est-ce que tu en as pensé, Soso Exactement. Très poétique. Tu euh... lu, oui oui je l'ai lu et euh, en fait j'ai été agréablement surprise alors je savais même pas que c'était un shoujo <rire> j'étais pas trop attardée sur le délire ouais. euh, je en fait je trouve qu'il fait pas tant que ça shoujo en fait enfin pour quelqu'un qui ah. ne connaît pas les shoujo je pense qu'il serait agréablement surpris de il n'y a pas ce côté euh, parce que vous savez enfin je... les gens qui disent oui les shoujo je lis pas c'est trop cucu justement il n'y a pas ça dedans ouais. Il y a de, quelque bien chose ça, de oui. très, euh, très touchant, très profond, et en même temps, euh, très... Il, je dirais pas pur, mais en fait, ce personnage-là est très dépressif. Euh, on part quand même sur un personnage qui veut crever, hein, à tout prix. Ça, son ouais. existence, on ne peut plus. Euh, la fille dit... Euh, moi je, Le passage, je lui dit oui, pourquoi tu n'enlèves pas ses chaînes euh, Elle lui dit, euh, oh, j'aime bien le bruit que ça fait. Genre, ça me rappelle que je suis... Euh, un, genre, euh, ça l'accompagne. Il y a vraiment un côté très ouais. psychologique de... de, de, de de de de enfin le personnage en fait en soi euh, ne, ne, elle ne se considère même plus humaine en fait. Elle, euh, elle ne se considère plus ni humaine, elle est ni, démo, ni démon, ni humaine, ni rien du tout. Elle, elle, est, elle a une psychologie au, au ras des pâquerettes et le fait de rencontrer ce, ce personnage qui n'est pas humain non plus, donc, je pense qu'elle a vraiment euh, mis de côté euh, les humains comme quoi, il ne l'aime pas, donc elle ne va pas forcément les aimer. Et, euh, et elle apprend à, à essayer de... J'ai l'impression qu'elle elle essaie de le séduire pour qu'il la bouffe. Euh, elle ouais. le voit un peu comme un Messie en fait euh, qui pourrait abréger ses souffrances et en même temps elle retrouve euh, j'ai l'impression qu'elle retrouve l'envie le, de vivre euh, d'un côté parce qu'elle a, elle a rencontré quelqu'un qui lui qui ne la qui ne la traite pas en esclave en fait donc euh, ah j'ai j'ai trouvé ça très touchant la, la relation entre les deux est un peu platonique et elle est très pure euh, dans, dans dans son comportement donc j'ai trouvé ça très très frais très doux et en même temps très sombre un peu euh... C'est euh, un beau mélange, je, je trouve, et puis l'univers de la forêt, euh, bah, j'ai l'impression qu'on est constamment dans la forêt de, mon, de euh, Mononoke, tu sais, genre dans un milieu folklore, euh, ouais. folklo, mais en même temps euh, hostile, c'est hostile constamment ouais. en fait. Bien sûr, Donc, ai bien on avait Shiro tout à l'heure, et là on a Mononoke, bon, moi j'ai trouvé, c'est oui. poétique comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, mais, euh, je lis très peu de shoujo pour le coup, moi aussi. Très, très peu de shoujo. Je lis même plus de kodomo que de shoujo, cest dire le rustre que je suis. Mais c'est vrai que celui-ci m'a, m'a, m'a, m'a pas mal, m'a, m'a fait pas mal kiffer parce que avoir de la profondeur un peu, pas avoir que des patates dans tous les coins, tout ça, c'est aussi ce que je cherche un peu aujourd'hui. C'est pour ça que je lis aussi Peleliu, par exemple, dont on a parlé dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres émissions. Et celui-ci, bah, c'est pareil que c'est le même tarif que pour l'autre. En fait, j'attends de voir la suite. Et le fait que ce soit un format court, justement, en quatre tomes, euh, pour moi est une force aujourd'hui, parce qu'on va pas, on va avoir le dénouement assez rapidement. Et c'est vrai que euh, se dire qu'on va pas attendre euh, un an, deux ans pour avoir la, le fin mot de l'histoire et d'avoir, ça va être peut-être sur un an euh, du coup. Euh, euh, même pas, mois. ouais, si, peut-être un an, c'est entre huit mois ou un an. Je sais plus si les tomes sortent tous les deux mois ou tous les trois mois. D'accord, mais j'ai eu la même scène qui m'a un, un peu choqué que toi, Soso, l'histoire des chaînes. Non, je garde mes chaînes, ça me fait kiffer. En gros, c'est quasiment à te dire, ouais, ça me rappelle que je suis vivante, quoi. Et moi, ça <rire> m'a. Ouais. Pourquoi ils me font ça Pourquoi ils me font ça, moi Je suis un mec good mood. <rire> Ah, c'est vrai mais... qu'il faut pas. C'est marrant, mais c'est c'est cool. Vas-y, ouais, vas-y, je t'en vas vas prie. Ah non vas-y, non je dis juste qu'il fallait pas être dans une mauvaise période de ta vie quand tu dis ça quoi. <rire> non mais c'est ça, bon, d'accord. Mais euh, non mais par contre c'est intéressant de voir vos réactions euh, et entre guillemets un peu votre étonnement sur le sur le côté shojo parce que justement c'est ça, c'est vrai qu'en France il y a tout euh, un pan de des cons des comment des des des, des lecteurs, je vais dire consommateurs mais des lecteurs de électrices de manga qui ont tendance à classer dans le shojo tout ce qui est justement un peu amourette euh, au lycée, kiki euh, m'a fait un bisou. Or en fait euh, mais c'est pas c'est pas du tout que ça en fait euh, et il y a tout un tas de discussions de de, de critiques manga pour savoir ce qui fait la vraie différence entre le shojo et le shonen par exemple est-ce que c'est l'imprésence du monologue intérieur est-ce que c'est est-ce que c'est l'utilisation plus de trame, est-ce que c'est au niveau de la narration etc mais mais du coup en fait il y a plein de, de shojo où on ne va pas forcément aborder ce genre de sujet et où on va aborder potentiellement des sujets beaucoup plus graves. Euh, rappelons que pour les, mais remarque c'est des bouquins qui sont vieux là que je vais citer donc que vous n'allez pas forcément avoir lu, mais euh, mais par exemple Angel Sanctuary euh, de Kaori Yuki, va d'ailleurs tous les mangas de Kaori Yuki qui est un peu la papesse du manga gothique, c'est du shojo. Euh, tout, tout Clamp, Clamp c'est du shojo, 80% de 90% de ce que fait Clamp c'est du shojo. Donc euh, oui, à part euh, réservoir chronicles à voir euh, et puis deux Ça, trois autres trucs qui se classent seinen, mais, euh, mais donc voilà, et, et du coup, oui, euh, c'est aussi pour ça qu'on a choisi shojo il faut voir que dans le catalogue Vega Dupuis, c'est notre deuxième, le premier, c'est un one-shot euh, Chisako Garden, qui on reste encore dans des références gibliennes, puisque c'est un truc mmh. avec le petit peuple, donc ça rappelle un peu Arietti et le monde des chapardeurs, et là, effectivement, le but, c'était de... Enfin, vraiment, Stéphane, il, avait, il a été séduit et par le design, qui est absolument son sublime, et par l'ambiance douce amère que tu, que tu décrivais Soso, le côté doitière dont tu parlais du fait que bah, c'est un récit court, donc ça permet effectivement aussi de ne pas non plus s'embarquer sur 20 symptômes et, euh, et honnêtement voilà, ça va être le seul shoujo qu'on va sortir cette année parce qu'on préfère en sortir peu mais vraiment bien les euh, bien les choisir quoi. et effectivement Full Fulltokam, par exemple affiche est en shoujo par exemple Yes, tout exactement. À fait. En fait, quand il pense ouais. maintenant, c'est pour ça que moi, je, je, je cherche pas à savoir si c'est un, un shoujo, shonen, senen, parce que quand il pense maintenant, on est complètement, enfin, tu, tu, tu vois les shoujo, moi je suis une grande fan de shoujo, et en fait, euh, c'est vrai que le shoujo va a tendance à amener plus de slice of life, ou plus d'émotion dans ce qu'il fait, mais quand tu, bon, tu prends des oeuvres des comme Blue Flag, c'est pas du shoujo, et pourtant ça parle de de de période lycée euh, tu vois il y a plein de plein de plein d'œuvres finalement euh, au Oremia les gens pensent que c'est un shojo c'est un shonen parce que ça parle de, de période lycée et, euh, donc les gens se disent shonen égale baston et le reste c'est du shojo pas du tout en fait je pense que le shojo c'est juste comme comme on, comme on le sait très bien c'est une cible éditoriale au Japon pour certains magazines et point barre mais je pense qu'il faut juste de pas s'arrêter à moi par exemple si je devais ouvrir une librairie eh ben j'en aurais rien à faire de mettre Shonen, Shojo, CNN, je mettrais juste par délire Slide bon, Life, euh, School Life, Horreur, euh, Baston Pure, mm. euh, genre aussi ouais. de... Les, les, les classifications, les classifications n'ont pas forcément un sens ici. Mais vous savez quoi Vous m'avez donné, euh, vous m'avez un peu donné envie de, de de me lancer dans un peu plus de shojo. N'hésitez pas à me faire une petite liste, Soso euh, -So Sébastien ou même le chat de, de shojo indispensable qu'il faut absolument que je lise pour m'ouvrir un peu l'esprit et surtout. Comment Ouais. Dana. Dana. Ok, c'est noté. Dana. Je, Dana. Je, je, je vais... Je vais lire ça, je vais en lire quelques-uns et on fera une émission spéciale chojo si on nous reste un peu de temps dans cette oui, saison, oui, Sébastien. Fruit de basket, voir, c'est très joyeux. Fruit de basket, ok. Ouais. <rire> ça, sent le, ça sent le piège à, à plein nez, ça. En tout Parce cas, que... ça s'appelle. D'ailleurs, la... Est... Enfin, la réadaptation est incroyable, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que le nouvel ami est cool, ouais. Donc, de notre côté, ça s'appelle Mimizuku, et c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le design du roi de la nuit. Je me demande un peu où ça va nous mener, encore une fois, pour, pour, pour, pour faire ah, référence à la dire première œuvre qu'on a eue. D'accord. Je pense que je vais le lire, tu sais quoi, je vais le lire ce soir ou demain, si, s'il si est dispo, dans notre, dans notre, enfin, t'as compris, dans notre petit nuage magique. <rire> Je sais plus s'il y a déjà je regardé, mais je crois qu'il n'y est pas encore. Yes. C'est ça, tu fais, sali, tu fais saliver, tu fais « Ouais, moi je l'ai lu, ouais, ouais, il est, tome 2, il est super. » Et nous, on doit attendre des mois et des mois. Mais bon, c'est quoi, on va commencer pour le tome 1. Ceux qui ne l'ont pas lu, ça sort le 6, donc euh, vendredi, c'est ça Ça sort le euh, 6 non, mai. Mais le 6 il sera Le 6 juin, ah, je pensais que c'était le 6 mai. Mais vous savez quoi, il est à gagner. En... Non, je crois que c'est le 6 mai. Hein. Il mmh. me semble que c'est le 6 mai, vérifiez. Mmh. Ils sont le 6 mai, c'est ça? Le 3 juin. 3, juin. 3 juin. Le 3 juin? Ok. Que okay. Juin. Bah, vous, vous allez devoir 6 mai, attendre 6 encore. 6 de toute façon, 6 on pas. Le mai, c était, c était Gods. Ok. De toute façon, ah oui. on va être amené à en reparler dans l'émission dans Culture bulle Et, euh, bah, d'ici là, on va vous faire saliver. Il hein, n'y a que ça à faire, les gars. Je suis désolé pour vous, le chat. Mais on va vous faire saliver. On va se la péter. Et on vous rappellera la date de sortie. Et il y a une personne qui va pouvoir le gagner. On verra si on peut lui envoyer un tout petit peu en avance si Sébastien est de bonne humeur. En tout cas, on peut continuer l'émission avec l'agenda des sorties. Euh, justement, on va on va essayer d'être un peu plus carré dans les dates avec le tome 3 de Manchuria Opium Squad, mon chouchou, qui sort le 6 mai. C'est bien ça Alors, tu as la bonne info. C'est pas ça Mais c'est pas la 6 mai 6 juin. On a eu un petit problème, on a eu un petit problème d'impression. Du coup, ah, en fait, ouais. mais là c'était frère. Donc c'est normal, voilà. Même moi, j'avais pas encore la date exacte et finalement, Moon Fury Squad euh, 3 et Genesis 2 sont décalés au 27 mai. Mais tu pouvais le pas le savoir. 27 mai. Je pouvais pas le savoir. Et c'est tu sais quoi le 27 mai C'est la date de mon anniversaire. Voilà. Vrai pour la petite anecdote. Ouais. C'est bah, vrai. Ouais, pour de vrai, pour de vrai Non, mais parce que le, parce que moi je suis annivers. né 28, en fait. Le 28 mai, incroyable. Ouais. Tu vois qu'on qu est lié. Ouais, mais moi, je suis né le jour où le tome 3 sort. Ha! Je suis né le 27 juin. Ouais. Ah, c'est 27 après, juin. Ouais. Non, mais c'est trop marrant parce que ma soeur est née le 26 juin. Et je te jure, il n'y a pas de blague. Mais... Ouais, il y a. Un... Il y, a, il, y a, il y a un trou Mancho quelque part là, il y a quelque chose, je vais commencer à regarder partout, là. il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui, qui cloche. Quoi qu'il en soit, Manchuria Opium Squad 3, vous savez que je suis ultra fan de cette oeuvre, euh, on le répète encore et toujours, c'est le Breaking Bad actuel du manga, c'est une des grosses claques euh, de cette de la fin d'année 2021 et donc du début 2022 en CNN, euh, le tome 3 sort, allez lire les tomes 1 et 2, je vous promets, si vous lisez et vous êtes déçu, je vous rembourse. Non, je déconne. Si vous lisez et vous, et vous êtes déçu, on <rire> en parle. On... Ah, et ça défonce. Honnêtement, ça défonce. Honnêtement, c'est sans regret. Moi, je, je me porte garant de, de cette œuvre-là. En œuvre, en seconde œuvre, excusez-moi, euh, qui sort On a Genesis, le tome 2 de Genesis, pour le coup, qui est décalé aussi, Sébastien. C'est ça, exactement. Décalé, pareil. 27 mai. Et c'est dû à, à la crise du papier ou pas Ouais, en partie, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, ça, ça, ça, a devient, euh, ça, ça a créé des problèmes, des décalages, de trucs, et bref, ils n'ont pas su livrer à temps, euh, et donc du coup, euh, voilà. Non, la crise du papier, et vous l'avez, <rire> ouais. Vous l'avez annoncé ou pas, ou pas encore C'est une exclu. Non, j'ai une info, euh, genre je ne sais plus euh, si l'info allait tomber hier ou ce matin, un truc comme ça. D'accord. Bah écoute, on va s'armer un peu de patience, puis on va se. Enfin, j'espère que vous allez vous ruer dessus. On a une troisième œuvre dans l'agenda des sorties. Je ne sais pas si c'est décalé pour le coup. C'est Birdman, le tome 11. Pas décalé, et c'est le 20 mai. C'est le 20 mai, tout à fait. Birdman, dont on a très peu parlé dans l'émission. Pardon ah, euh... Birdman, dont on a très très peu parlé dans, dans l'émission. Est-ce euh, que tu peux nous en toucher deux mots Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, ça me parle déjà. Les, la cover me parle. Je, je l'ai dans le coin, dans un coin ici, le tome 1. Birdman, compliqué d'en parler sans trop le spoiler, pour le coup. Euh, en fait, c'est un groupe de lycéens qui est dans le bus. Euh, je crois qu'ils rentrent de cours. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais ils rentrent de cours. Euh, le, le bus a un bus. accident. Le fameux bus. Voilà. Le Vous savez bus, comment on fait gros. Ouais, Je suis trop fort. Et en fait, ils vont être sauvés par une étrange créature. En fait, ça fait quelques temps, quelques semaines que dans la ville, il y a la rumeur comme quoi existerait une espèce d'homme oiseau qu'on a vu, qu'on a aperçu à certains endroits. Peut-être qui crée des accidents, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Et en fait, ils débarquent sur les lieux de l'accident. Ils proposent de les sauver en les transformant eux aussi en Birdman. Et en fait, donc, on est sur un shonen de super-héros. Sauf qu'en fait, c'est euh, Yellow Tanabe, c'est l'autrice de Kekkaishi qui était sortie chez Pika. Et en fait, on est dans un manga où les héros qui doivent combattre des monstres pour, euh, pour sauver le monde, en vrai, les monstres, c'est plié en deux cases parce que ce qui intéresse l'autrice, c'est pas les bastons, c'est de se poser des questions sur, alors en fait, on est en, on est en train d'avoir des pouvoirs, qu'est-ce que ça implique sur notre développement personnel Est-ce qu'on est en train de devenir autre chose que des humains ou pas euh, Qu'est-ce que ça implique non. aussi euh, quand tu es un ado en plein changement et que finalement tu as une force surhumaine et que tu peux voler bah, Qu'est-ce que ça implique dans ton changement de comportement et ton changement de rapport aux autres euh, oui. le, le, Tout un tas de trucs, pareil, et le, le groupe, entre eux, avec les pouvoirs qu'ils vont avoir, comment est-ce que ça va changer les dynamiques entre eux, entre les personnages mmh. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment fantastique, qui est très joli en plus, ouais, euh, bien avec bien. le dessin de voilà, Kilo Tanabe. Ouais. Est... T'as pas entendu Soso -so. Excusez-moi, je disais, ça fait un peu Chronicle. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Je pensais, oui, avec Michael B. Ah, yes. ou euh, oh, Jordan. Ouais. Ça me fait aussi penser à, à justement Chronicle. Ça me faisait penser à ça. Et ça me fait penser aussi un peu au développement de Tetsuo et la dynamique avec Keneda qui s'inverse un peu euh, lorsque Tetsuo, oh. a ses, euh, quand, quand Tetsuo acquiert ses pouvoirs. Mais c'est vrai que on y pense très peu. Il y a aussi le film Holoman, qui a été un peu dans ce truc là lorsque tu as un pouvoir la psychologie comment tout change et c'est vrai que c'est des en manga ça doit être intéressant moi tu m'as donné tu m'as donné un peu envie de le lire lorsque tu m'as dit manga de super héros j'ai dit ok my héros academia est là ok Mais lorsque tu m'as dit okay, baston, baston passe vite et justement on s'attarde plus sur la psychologie je trouve ça que c'est c'est plutôt Intéressant à voir. En tout cas, le tome 11 sort le 6 mai, ce qui veut dire qu'il y a le 20 mai, excusez-moi, ce qui veut dire qu'il y a déjà 10 tomes de disponibles chez tous les bons livraires. On va pouvoir passer au concours où on vous fait gagner le tome 1 de Mimizuku. Euh, ça va être très simple, même procédé que tout à l'heure. Vous allez dans le chat et vous tapez point d'exclamation si on est prêt. Doug, est-ce qu'on est prêt Point d'exclamation. J'attends que Doug soit prêt. Hein. Doug qui fait qui, qui est sûrement en train de boire une gorgée d'eau. Doug, un <rire> deux. Et deux. Okay. tu m'entends <rire> Il est là. Et c'est parti. Allez. On vous tapez point d'exclamation. Mimi. Oui, non, il a pas lancé oui, le bon. Attendez. Exclamation prima. Attends. Il n'a pas oui, lancé oui. le bon. Il faut point d'exclamation. On arrête et on relance non, non, la machine. So ah, ce, ce sont les aléas du direct. J'adore dire ça. Sont les aléas du direct. Et on va donc. Allô, je ne vous entends coup. plus. Dans un instant, je vous donne le go. C'est que en, en attendant de vous rappeler, parce qu'on est passé très vite dessus quand on a fait le planning, qu'évidemment, on a ouais. parlé en début d'émission de Primal Gods in Ancient Times. Le Thomas sort donc le 6 mai, lui, il n'a pas été décalé. Le 6 mai, bien sûr qu'il n'a pas été décalé. Mais, euh, ouais, ça sort le 6 mai. Et vous pouvez taper, point d'exclamation, Mimi, certains ont déjà commencé. Et euh, on vous rappelle que Primal Gods sort le 6 mai. Euh, Manchuria Opium Squad, le 27 mai. Euh... Euh, Genesis, tome 2, le 27 mai éga également, et... Mime, et... Ouais. Euh, et euh, peine, tome le, 2, 20 le 20 mai, autant pour moi, il est 23 h 2 tu commences à, à tirer un vous peu sur... le 3 juin, vous avez le temps, le 3 juin. 3 juin. on a le temps d'en reparler, je pense, dans, dans la prochaine émission de Culture Bull. Est-ce que tu n'as pas une petite exclusivité à nous lâcher, euh, Sébastien J'en profite que tu Alors, sois là, devant là... nous. Alors actuellement, alors la vraie exclu, enfin la vraie, c'est une exclu oui et non, c'est-à-dire mais je l'ai pas encore balancé sur les réseaux. Euh, c'est officiel, euh, Vega Dupuis sera bien présent à Japan Expo dans l'espace éditeur. Donc n'hésitez ouais, pas à venir nous voir euh, du 14 au 17 juillet. Voilà. D'accord. On va venir vous faire un, un gros gros gros coucou et euh, voilà, n'hésitez pas à passer. Euh, moi j'ai vu le stand que vous aviez fait <rire> en Angoulême justement qui qui qui qui, qui défonçait. J'ai pas entendu ce bah, Ça, ça sera à peu près le même. On va l'améliorer sur deux, trois petits trucs, mais ce sera fondamentalement yes. le même. Ouais. vas y on aura, y du aura Webtoon. des de... euh, Webtoon Factory sera là aussi Ouais. Ok. Donc il y aura du manga, bien sûr, euh, toutes les œuvres dont on a parlé euh, durant les émissions Vega depuis. Mais il y aura aussi un peu de Webtoon si vous voulez vous familiariser avec le Webtoon. Et je trouve que c'est cool. Et en plus, euh, l'équipe est géniale. Vous allez pouvoir. Euh, côtoyer Sébastien, le puits de science qu'est Sébastien, et en partir forcément avec de la valeur ajoutée. On peut arrêter eux, le concours et avoir un, un gagnant. Alors, le gagnant est Nonorelli 07. Bravo à toi, tu remportes euh, le tome 1 de Mimizuku. N'hésite pas à contacter encore une fois le compte du puits direct et euh, nous envoyer tes coordonnées, nom, prénom, adresse, et nous t'enverrons le tome 1. Tu es aussi invité à venir dans une euh, prochaine émission, nous donner ton avis sur le tome 1. Mademoiselle Soso. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, oh, depuis longtemps je voulais t'inviter, euh, je suis content que tu sois venu, je te remercie okay. pour ça, euh, tu es la bienvenue quand tu veux, euh, c'était super cool, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que vous tous dans le chat avez passé un bon moment, euh, restez bien connectés parce qu'on va partir sur un raid que je vais checker euh, sur qui est-ce il y a Kaorin Chan qui est en, on va aller voir euh, on va aller la voir. ok oh, donc on, on envoie faire... un raid sur, euh, sur Kaorin Chan, vous lui faites un gros gros coup, coucou de notre part c'est Culture Bulle. n'oubliez pas c'est tous les lundis à 21h sur Twitch n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de suivre la chaîne Twitch et on se dit à lundi prochain et passez un gros coucou à Kaorin Chan hey, à même. plus Merci à tous. Bye bye. Et merci pour les follow. Merci pour tout. Merci. Je... merci.